Bonjour à tous, bienvenue à notre session Legacy test et Legacy et tests de capture. On a un peu réduit le titre parce que sinon ça ne tenait pas sur la slide. C'est le titre sortir original, de... sortir de l'ornière du Legacy avec les tests de capture. Ouais. Euh... Euh, C'est une session pratique, vous êtes invité à sortir vos laptops et coder. Donc euh, Vous pouvez le faire et... Euh, vous êtes invité et fortement encouragé à coder en binôme. On a des contraintes liées à la salle, ce n'est pas de notre fait. Mmh. Mais euh, si comme nous, vous êtes créatifs et euh, <rire> vous êtes un peu joueurs, on peut imaginer euh, des binômes. Mais sinon, vous ouais. pouvez aussi, bah, là, rapidement, on a essayé aussi d'adapter. On trouvera en fait le juste milieu entre ceux qui ont leurs ordis et ceux qui ne l'ont pas. Ouais. Donc, ce sera un peu original. Pourquoi un binôme que, euh, en binôme Parce qu'en binôme, on est deux fois moins perdu que tout seul. <rire> et dans du legacy, on se perd facilement. Ouais, donc je te laisse commencer. Ok. Hop. Donc le sujet de notre euh, session euh, universitaire, c'est sécuriser la maintenance de son legacy en cédant des tests de capture et des tests de caractérisation. Donc quand je dis euh, sécuriser ici, je parle de sécuriser le code, pas d'y ajouter de la sécurité, ce qui est un problème intéressant en soi aussi, mais de sécuriser le code contre les régressions, c'est-à-dire contre le fait qu'on bah, a cassé quelque chose dans le code qui marchait, qui était en production, et qui maintenant euh, euh, ne marche plus, on l'a cassé sans le savoir, sans s'en rendre compte, euh, parce qu'on n'a pas de test. Non, des fois on le sait en fait. Des fois, on le sait parce qu'on le constate euh, plus tard qu'il y a plus des tard. bugs. On l'apprend, mais plus tard. Ouais. C'est vrai. Euh, donc la problématique, c'est la suivante. C'est comment euh, traiter du code legacy. Donc, on, vous, qui connaît TDD Ah oui. Ah on, bah, je... on est en train <rire> de Super. Donc TDD, écrire le code en pilotant la conception par les tests. J'écris un test qui ne passe pas. J'écris le code le plus simple qu'il fasse passer, je refactore. Et en, en suivant cette démarche-là, ben, je peux euh, écrire du code euh, sur des user stories, des cas d'usage, en, euh, en remodelant la conception euh, au fur et à mesure de mes découvertes à propos du code. Et pourquoi je peux remodeler Parce que le code est flexible. Et pourquoi le code est flexible Parce qu'il a des tests. Et donc ça devient comme un ego. C'est assez facile de le changer. Dès que je casse quelque chose, quand je le change, les tests me disent « Ah, tu as cassé quelque chose, je fais marche arrière immédiatement et je reviens à quelque chose de plus simple. » Le legacy, le legacy, vous savez ce que c'est Est-ce qu qui est d'accord avec la phrase euh, « toutes les applications sont des applications de legacy <rire> » ah, Il y a même des extrémistes qui okay. disent qu'à partir, que, à partir <rire> du moment où le code existe, c'est déjà du legacy. Ouais. Mais bon, en fait c'est des extrémistes. Voilà. Euh, problème du legacy, euh, souvent, souvent, c'est un code qui a de la valeur. Vous savez, quand vous, vous entrez dans une nouvelle entreprise et les gens vous disent « Ah, cette appli-là, c'est la vache à lait de l'entreprise. C'est avec ça qu'on fait tout notre business. Vous pouvez vous assurer que c'est un legacy. Euh, » Le problème du legacy, c'est qu'il a de la valeur et qu'on a peur de le changer. Donc on a peur de changer quelque chose qui a de la valeur. Quelque chose qui a de la valeur, en général, ça évolue, bien sûr, parce que le monde évolue, la technologie évolue, les gens évoluent, ils partent à la retraite. Oh, Et donc, oh. euh, entre autres, ce n'est pas la seule évolution, mais c'est une évolution euh, ben, dont il faut tenir compte un jour. Et donc euh, le problème, c'est de changer euh, du code existant qui n'a pas de test. Donc la question qu'on se pose, c'est comment faire du TDD sur du legacy et moi, la question que je peux vous poser, c'est est-ce que vous avez déjà essayé de poser le premier test sur du code Degacy Est-ce que est c'était bien Est-ce que c'était rigolo <rire> Est-ce que, est que, euh, est que vous avez renoncé ou est-ce que vous avez persévéré Vous avez renoncé Qui a renoncé ah, Qui a persévéré <rire> ceux qui ont renoncé, vous avez eu raison. Ceux, ceux qui ont persévéré on aussi. Et, pour, et, et ceux qui ne se sont pas prononcés, en fait, ça va être très bien parce que d'un côté et de l'autre, vous allez voir, en fait, on a essayé de, de découper en fait, cette présentation pour justement, et comme on a deux heures, on va vraiment aller slow, mm -hmm. parce que bah, comme on n'est pas en atelier, en fait, on va essayer justement bah, de, de découper les étapes. N'hésitez pas à nous interrompre à tout moment Absolument. pour poser des questions, pour nous demander de revenir. Il n'y a pas de questions stupides dans cette session Non. Il n'y a que des réponses stupides Oui, parfois. ça parfois, mais il ne faudra pas nous le dire directement, on est un peu non, susceptibles. Il faire du feedback. <rire> OK. Donc, Michel Bonjour, je suis Michel Avomo. Je suis développeuse full stack senior sur Paris. En ce, euh, en ce moment, je suis chez l'Occitane en Provence où je développe des API pour eux. Et j'ai fait pas mal de trucs, du front, du back, pas de la sécu et beaucoup de tests. Je suis test addict. Christophe, euh, je suis technical advisor chez Codeworks. Euh, mon travail, c'est de faire du coaching technique auprès des entreprises et du coaching stratégique aussi. Sur le thème du legacy, euh, donc euh, je travaille avec des entreprises qui reconnaissent le fait que euh, le code, c'est du legacy. Euh, et je suis mentor aussi chez, euh, chez euh, CodeWorks. Et quand on a un peu de temps, bah, on fait speaker, et on fait des formations, <rire> on fait des et on écrit des articles. Et comme on n'a été jamais venu au Luxembourg, on s'est dit, tiens, on va venir parler legacy dans une conf euh, très DevOps. <rire> Alors, le plan de la session. Euh, on va vous présenter un kata. Tout le monde sait ce que c'est qu'un kata. Qui ne sait pas ce que c'est un kata Alors, oh. Un kata, ça vient du monde des arts martiaux. C'est un exercice de programmation qui est destiné à illustrer un geste spécifique ou un pattern ou un principe ou quoi que ce soit, mais d'une façon petite. Un kata, ça dure une heure, une heure trente. Et donc, ça explore un sujet bien précis et on se sert des kata depuis... Euh, depuis assez longtemps, dans ce qu'on appelle les dojos de programmation. Si Quelqu'un a déjà été un dojo de programmation Ok. Un dojo de programmation, c'est simplement un, un espace, dans une entreprise, ou virtuel, dans lequel des gens se rassemblent pour euh, coder ensemble euh, des catas de programmation qui leur permettent d'apprendre euh, des choses. Je crois qu'on a un peu perdu des gens. Alors, il se trouve que depuis quelques années, par exemple, sur Paris, nous avons en fait des meet dans lesquels, en fait, on se dit, OK, des fois, il est difficile d'apprendre de nouvelles façons de faire directement en entreprise ou si, comme moi, vous êtes des consultants, directement chez le client. Donc, on s'offre en fait un espace dans lequel, en fait, on s'exerce. Et en fait, comme ceux qui font des arts martiaux exactement, donc on s'exerce sur un terrain limité, donc un code base assez limité qui par contre va en fait concentrer suffisamment de problématiques pour qu'on ait l'essentiel de ce qui nous intéresse. Et dans ce cas justement, on a écrit nous, euh, parce que euh, c'est toujours plus plaisant, on a écrit notre propre kata, donc un exercice simple, euh, assez facile à explorer justement dans la limite du temps qui nous est imparti, assez facile à installer, que vous pouvez reproduire chez vous, avec des étapes dans lesquelles justement on va essayer de vous montrer, on va les guider par rapport aux contraintes. Parce que comme vous le savez, dans tout exercice, bah, ce qui est intéressant, c'est la contrainte, parce que ça nous oblige en fait, à nous adapter. Voilà, donc euh, on va d'abord vous présenter ce kata, comment il, comment il fonctionne. On a du code existant, c'est un code legacy. Euh, on va faire une première itération où on explorera le code, et vous pourrez explorer le code si vous le téléchargez aussi depuis, le, depuis GitHub, dans laquelle il n'y a pas de test. Euh, et donc, euh, ben, voilà, on, peut, on peut regarder comment il fonctionne, mais on ne se risquerait pas à le changer, parce qu'on risquerait de casser des choses. Dans un euh, troisième temps, on va explorer le concept de Golden Master, On va expliquer euh, en détail. Qui a donc... déjà entendu parler de Golden Master Ok. Et vous l'avez mis en place, du coup Non Juste euh, dans l'industrie dans de dev, dans les codes Okay. On va pousser, dans la partie 4, le concept de Golden Master à quelque chose d'un peu plus versatile, d'un peu plus industriel, dans un sens où on peut faire plus de tests plus facilement, mais qui restera quand même une solution assez, euh, assez ad hoc, on va dire. Euh, dans la cinquième partie, on va parler de tests de caractérisation. Qui connaît le concept de tests de caractérisation Ok <rire> On non, pas de question. <rire> okay. euh, et en conclusion, on mettra tout ça en perspective pour se demander euh, comment ça fonctionne ensemble dans, dans le monde du legacy et comment on travaille ça en équipe. Et ce qui est intéressant, ce que nous, en fait, dans, enfin, dans la plupart des ateliers que nous proposons, euh, que ce soit chez nous en interne ou chez des clients ou comme ici en conférence, mais quand les gens sont autour d'une table, c'est euh, aussi en fait d'explorer de, à la fois les concepts théoriques et à la fois, en fait, grâce au Kata, de voir en fait ce que ça fait dans la pratique. Euh, chacun de nous, en fait, est forcément, enfin, je crois que c'est une conf de dev, la plupart, mais les, les PO aussi, ça peut leur parler. Et l'idée, c'est justement, en fait, de, de faire comme un « package » dans lequel, en fait, au bout de cette session, vous avez la possibilité, vous, de reproduire ou euh, de, nous, euh, de nous recontacter euh, au besoin pour expliquer des trucs. Mais à travers nous, il y a toute une communauté qui sont les Software Crafters. Nous ne sommes pas, en fait, euh, détenteurs de Software Crafters, mais euh, derrière, à côté, nous faisons plus des confs dans ce style-là. Donc, euh, si vous n'avez pas l'habitude, hein, euh, c'est l'occasion aussi, justement, de nous poser toutes sortes de questions autour de, bah, de cette mouvance-là si jamais euh, ça vous intéresse euh, encore. Yes. Alors, euh, ce QR code, il va apparaître dans plusieurs pages. C'est le QR code qui vous pointe vers le GitHub, le, le repos euh, Git qui correspond au Kata. D'accord. Donc, vous pouvez le, vous pouvez le récupérer ouais. maintenant. Ouais, vous ou pouvez ou, euh, dans les slides suivantes. Dans, hein, les, slides dans les slides suivantes. Euh, ok. Pourquoi j'avance plus Ah voilà. Oui, c'est bon. Alors, le principe du programme qui a été euh, codé dans ce kata, ce c'est un, un, un, un outil d'interview technique très très très très succinct. Euh, dans lequel euh, euh, après un démarrage, un candidat peut répondre à des questions qui lui sont posées à propos de Java, de SQL, de CSS, de quoi que ce soit. De Vue, de des, des, des sujets qui sont pré-enregistrés euh, dans un fichier JSON. Et il répond euh, par, par la console, il, il répond euh, ses réponses à ces questions. Et ensuite, <coughs> une évaluatrice ou un évaluateur revisite euh, les questions et l'application elle, elle affiche euh, la question posée, la réponse standard, la réponse qui a été proposée par euh, le candidat, et l'évaluatrice dit euh, « true » ou « false », c'est-à-dire qu'elle décide si euh, ça match, ça, ça répond plutôt bien ou, ou, ou plutôt pas bien à la question, et à la fin, il y a un score qui est calculé, et une des particularités du score, c'est qu'il y a des questions faciles, moyennes, difficiles, et qu'on ajoute des points euh, au score à hauteur de la difficulté. Mmh. Okay. Alors, il y a ce QR code, et si vous clonez, le, si vous arrivez à cloner le, le, le repo, on va vous laisser un peu de temps pour le faire, et euh, vous, vous pouvez euh, lancer l'application, à l'aide des trois commandes qui sont là, donc euh, le guide clone, déplacement dans le répertoire qui contient euh, le, la base Kotlin, et puis euh, lancement euh, de l'application. Et vous devriez voir apparaître ces premiers euh, affichages. Donc si vous avez un laptop... Qui a un laptop <rire> okay. Ah, oui, il a laptop. un laptop. Donc on peut faire... Euh, après, je ne sais pas comment on peut faire, mais euh, <rire> si vous n'avez pas de laptop... On va donc euh, laisser euh, les deux avec laptop qui veulent bien suivre. Mm -hmm. Enfin, s'ils veulent suivre, après, mm -hmm. c'est toujours ça. C'est que, bon, bah on fait, on fait avec les contraintes. Ce qui est intéressant avec les contraintes, c'est que ça nous permet de trouver des solutions inventives. Mm -hmm. euh, donc là, en fait, on va passer un peu dans la partie euh, pratique, non Un ouais. petit peu. Euh, ben, regarde le slide suivant. Je pense qu'on arrive à la partie... C'est bizarre qu'ils perdent le... Oui, ils perdent le focus. Euh, voilà, on voilà. va on va partir. On euh, va partir est... sur l'itération zéro. Est-ce que ça, ceux qui ont des laptops, est-ce que vous voulez coder ou euh, tout simplement poser le, le PC et regarder ou est-ce que est-ce que je vous attends, est-ce que ouais, deux minutes. Ça... Deux ça minutes. Okay. Voilà. On est sur du Kotlin parce qu'on a vu de, que souvent il bah, y avait pas mal de talk autour du Java, donc on s'est dit tiens Java Kotlin. <rire> Et, euh, et du coup, vous n'avez pas besoin d'installer euh, Gradlew parce que vous l'avez déjà de base. Faites-moi juste signe, hein, ceux, qui, euh, ceux et celles. OK. Et une fois que ça s'est dit, une fois que ça s'est fait, n'hésitez pas à me demander de revenir sur un slide. Hein, mm. Parce que du coup, hop, on, va, on va aller sur « Main ». Et on va démarrer euh, très très très doucement. Est-ce que c'est assez grand Non. Non. Ok. Donc il faudrait. Euh, il faudrait presentation augmenter, mode. Augmenter la taille de la police. Inter presentation mode. Ouais. Ok. Donc, so, from here. Ouais. Bah, du coup c'est malin ça. Super. Est-ce que c'est un peu mieux Ceux qui sont au fond, vous voyez. Euh, donc vous, pouvez on... <rire> vous pouvez venir plus près aussi. Vous pouvez venir plus près. C'est une option. On ne mord pas. Euh, donc, en fait, comme, comme Christophe vous l'a expliqué, donc, on est sur un kata. Vous voyez, donc en gros, souvent dans les kata, bah, on a un truc un peu naïf. Hein. On a une seule classe. On a un seul main. Et on a euh, quelques lignes. D'accord? Et tout l'exercice se passe à l'intérieur de cette classe-là. Et on a, on peut, voilà, donc il y a des dojos qui durent une heure, une heure trente, deux heures, des journées entières. Mais euh, l'idée, c'est juste, en fait, de dire, bon, étant donné, en fait, la classe qu'on a là, qu'est-ce qu'on veut explorer autour de ça? Et ce que vous a dit Christophe tout à l'heure, c'est qu'on a, en fait, euh, on a ce. Hum, on a cette appli que nous, on a créée, parce que, qui mime un peu euh, des entretiens techniques. Mais pourquoi des entretiens techniques Parce que c'est l'idée qu'on avait eue à ce moment-là. Donc, en fait, euh, lorsqu'une personne, lorsque le programme est lancé, nous voyons ici s'afficher en fait, euh, du texte. C'est des console log, hein, c'est des sprint -télène. Et dans ces trucs, en fait, on a de temps en temps l'appli qui nous demande, qui nous demande en fait, de répondre. Donc, on est dans une appli console interactive les fans d'API peuvent imaginer euh, au lieu d'avoir une console interactive un appel HTTP vers un client externe euh, ou vers euh, une API externe. C'est un peu comme toutes les applications il y a 40 ans. Voilà. Et donc euh, donc en fait, il y a deux façons en fait de de jouer. Il y a deux grandes branches en fait. Il y a, je suis candidat et je considère par exemple que pff, là j'ai un peu la flemme de jouer ou je sais pas le bon moment, je me suis pas bien préparé et tout, je suis pas sûre parce que voilà, une fois que les questionnaires sont envoyés, sont envoyés. Donc je peux décider de pas jouer. Et donc quand je décide de pas jouer, en fait j'ai un total de 0,0 points. Par contre, il y a aussi en fait le cas de se dire bah, « j'ai bien, bien réfléchi et je vais vraiment passer mon test ». Et donc en fait là, je relance mon test et je suis en fait euh, toujours, en fait, euh, voilà. si je dis « ok, je veux jouer », vous voyez, il y a des questions euh, Java-related. Et dans ces questions Java-related, on euh, ne va pas refaire… Ce n'est pas la bonne réponse, Michel. Ce n'est pas la bonne réponse, mais je n'avais pas l'intention de donner la bonne réponse, ce serait trop facile. Oui. Euh, donc en fait là, ce qui va se faire, c'est euh, en tant que candidat, je choisis ou candidate, je choisis en fait de répondre aux questions qui me sont posées. Et comme ça, au fur et à mesure, euh, jusqu'à ce que euh, jusqu'à ce que le jeu se termine. Et donc il y a, comme on vous avez dit, il y avait deux grandes parties. Une partie où j'ai des questions qui me sont posées. Et donc, on imagine que ces questions sont envoyées par mail, par euh, je sais pas quoi, ça arrive, j'ai une notification qui me dit « Tiens, Toto a fini de répondre à ces questions. » Et donc, en fait, ce que nous, on considère dans notre cadre d'exercice, c'est que je peux être euh, je peux être, par exemple, DevOps et pas forcément savoir évaluer quelqu'un qui fait du Java. Mais par contre, je suis en fait la personne qui a été mobilisée pour euh, évaluer le candidat. Et donc, ce que vous voyez là, c'est en fait euh, un récapitulatif de, bah, de, de quelle questions a été posée à Toto. Et en fait, euh, la réponse en fait, qui a attendu, est attendue, est-ce que c'est un oui Parce que l'évaluateur ne peut dire que oui ou non. Donc est-ce que le, le candidat a bien répondu ou pas Et en fait, on te dit, bon voilà, il y a la notion de difficulté qui est assez importante, comme on va le voir tout au, tout au long en fait, de l'exercice. Et donc là, moi, je sais que cet utilisateur, il a répondu euh, K, L, G, K, machin. D'accord Et je considère que c'est une réponse juste. <rire> donc, je dis, voilà, je, je suppose, voilà, donc à la question, what is the GIT Bah voilà, donc ici, c'est la réponse, it is the gold, tout ça, donc c'est très intéressant. Et la personne, elle a fait BCBV. BV. Je dis, ok, bah ça me va aussi. <coughs> un peu, euh, peu partial, mais. Un peu partiel, mmh. mais... C'est un exercice, justement. Ce qui est intéressant, c'est ça. C'est qu'on fait ce qu'on peut de cet exercice. Donc, en fait, je peux décider que cet utilisateur, jusqu'à présent, a, a répondu tout bien comme il fallait. Et puis là, ça ne passe plus. Là, je décide que ce, CB, ce CVBCB, là, ça ne me va pas. Donc, je dis, ça, c'est faux, par exemple. Ça, Je décide que c'est faux. Et juste à partir de maintenant, c'est du faux aussi. En fait, ça dépend de ton humeur. Ouais, mmh. c'est comme ça. Mmh. <rire> comme tous les tests... Euh, comme tous les tests euh... Euh, C'est euh... <rire> comme ça qu'on interviewe nos candidats <rire> non. Non, non, non, on est un peu plus gentil. Et en fait, du coup, ici, vous voyez, on a justement le principe de score de points qui varie. Et donc, ça va être intéressant pour la suite de l'exercice parce qu'on va avoir en fait plusieurs parties. On a l'initialisation du jeu qui est de dire, euh, voilà, tu es prêt, tu vas participer à un entretien. Est-ce que tu es prêt à commencer je peux dire non. Et dans ce cas, bon, c'est pas grave, il n'y a pas de pénalité, a priori, on sait pas. Euh, et si jamais je décide de jouer, il bah, y a deux grandes étapes qui sont de, je réponds aux questions, je passe en fait à un évaluateur et l'évaluateur en fait va évaluer mmh. et avoir un score. Et ce score-là, bah, ça nous sert à quoi Ça nous sert en fait à nous regrouper et à dire « Tiens, euh, Michel, elle a fait euh, 3,75 points. Elle est censée être senior. Euh, est-ce que euh, c'est quelque chose qui est acceptable selon nos standards ou est-ce que c'est quelque chose qu'on préfère ne pas accepter ?» Surtout qu'elle nous a dit qu'elle faisait du Java mm -hmm. et qu'elle a répondu euh, CB, euh, V, -C -B, euh, mm -hmm. pour euh, « Ken one interface stand another interface ». Donc, euh, bon. c'est un peu dans ce style-là. On se dit, c'est suffisamment, ça parle à tout le monde, n'est-ce pas les entretiens techniques. Voilà, c'est pas très... Est-ce voilà, Est que tu pourrais possible. nous faire le tour du code Ah, bien sûr. Et donc, en fait, vous dites, euh, oui, bon, et c'est ça ce que, ce que je devais faire. C'est mmh. que du coup, comme c'est un cata, donc mmh. on a simulé en fait une base de données, une très grande base de données, très sécurisée. Mmh. Et donc ici, vous allez voir, voilà, vous avez ici toutes, toutes nos questions. Et en fait, par exemple, ça veut dire quoi Ça veut dire que si, par exemple, je choisis ici... C'est un exercice. Je choisis de lancer euh, des trucs sur du CSS. Vous voyez Je vais avoir ici, voilà, donc euh, j'ai ajouté du SQL pour faire du CSS. C'est bizarre. Mm -hmm. Et je vais avoir huit questions sur du CSS. Donc, en fait, en gros, on se dit, bah, pour des profils full stack, des fois, on a une liste isolée de questions et on peut mutualiser, en fait. On peut dire, OK, je rajoute euh, du HTML, je rajoute euh, ainsi de suite. Et bien entendu, bah, comme on est sur du code legacy, ce qui est intéressant, c'est que bah, on a quelqu'un qui a commencé à lancer, <rire> quelqu'un qui s'est dit tiens, euh, j'ai déjà, j'aimerais bien tester cette appli. Pourquoi j'aimerais la tester moi personnellement Parce que quand j'arrive sur un code base et qu'il n'y a pas de test, je me dis tiens, j'aimerais bien tester cette appli. Et donc la seule chose que, à cette époque-là, j'avais réussi à faire, c'est de dire bah, en fait, je vérifie que mon harnais de tests, donc mon harnais de test, donc la façon dont mes tests doivent se comporter est correcte. Et donc, typiquement, ça, c'est une pratique assez courante de dire, en fait, euh, je veux juste m'assurer que rien, aujourd'hui, n'empêche mon application de lancer des tests. Donc, quand, par exemple, je modifie quoi que ce soit à l'intérieur de mon, mon test unitaire, ce test, il échoue avec, justement, la réponse de pourquoi il a échoué. Donc, ça, c'est juste pour l'échauffement. Est-ce que tu pourrais reprendre un main il y a une fonction main si il y une a une, une fonction, fonction main, main Kotlin, ici. Tout, le, okay. tout le monde voit donc c'est exactement pour ceux qui ne connaissent pas Kotlin, on est dans du static void main hein, c'est juste un peu plus concis et ça m'a permis d'avoir tout dans un seul fichier oui, dis-moi. Qu'est-ce que ben tu alors, veux Alors, on voir? y va. On, on l'email. Donc, on, on, lit main. Dit, euh, on, on a euh, un code test qui est un technical workshop. Donc, enfin, un hein. class une classe de une. technical workshop. Un objet technical workshop. Est-ce que tu veux que j'aille dedans euh, On pourrait que... aller dans add cat. Add cat. On a ajouté une catégorie. On a ajouté une catégorie. Effectivement, c'est ce qu'on retrouve mm -hmm. quand on est ici. Quand on dit je rajoute en fait telle catégorie, donc mm -hmm. en fait c'est ce println qu'on a. Yes. Et alors là, déjà, je reconnais du legacy. Vous, vous, voyez, vous connaissez le concept de « bad smell » en code Bad smell. Bad smell. Une mauvaise odeur. Con... Ouais. Est-ce que vous voyez une mauvaise odeur dans ce code Ou sentez une mauvaise odeur Moi, le bad smell que j'ai, c'est que j'ai du code qui me parle d'un métier de technical, de technical workshop, mm. et puis il fait des affichages en même temps. Mm. Oui, mais c'est pour débugger. Oui. <rire> ok. <rire> D'accord. C'est comme ça. C'est la vie. C'est le legacy. Ok. Donc ça, ça a ajouté une catégorie à des catégories. On parce que il y a une liste. Ouais, et donc ici, test. je rajoute mon candidat. Mm -hmm. Et en fait, euh, après, donc. On lance run code test. On a voilà. Donc on a notre instance et on lance run test. Alors, euh, ben on va chercher le fichier des catégories JSON en ligne 27. Toutes les catégories. Voilà. En fait, c'est toutes les questions même. C'est C'est vraiment en fait. Là, on a toute la base de données. Ok. On a le label, on a les questions et je ne crois pas qu'on a les réponses. Ah oui, on a les réponses. Ah oui. Donc c'est très sécurisé. Il ne faut jamais, jamais que ça lique ces trucs. Ok. Donc on a chargé, on a identifié cette ressource dans le code et puis on va charger le fichier correspondant. On va le lire. Comme ça, on aura nos questions dans un objet. Euh, en ligne 30 de ouais. type liste de categorized de questions. C'est ça. Okay. Donc, en fait, on charge toute la base ouais. de données en mémoire. Mm -hmm. Et puis, comme ça... Euh... Voilà. Et là, en ligne 32, on a une ligne intéressante qui dit find. Et on a un, un, un prédicat à côté, qui est une, une fonction, qui dit euh, sur euh, la catégorie en question ou la question... La question sur laquelle tu es en train de passer, on voudrait que le label égale égal C, C, qui, est, C. Le qui est le paramètre de la fonction d'un Et donc là, ça vous fait penser à un smell ou pas Lequel Oui, ouais, ouais, j'admire les noms de variables dans ce code. Et en fait, ce qui est bien, justement, c'est encore une fois, on est dans un exercice. Donc, on peut pourrir le code autant qu'on veut <rire> ou on peut l'améliorer autant qu'on peut. Et on fâche personne. Et on fâche personne. Parce que c'est l'exercice. Parce que c'est tout l'intérêt d'un kata. <rire> et donc, on voit qu'on est obligé quand même, en fait, de... En fait, on, on, on se perd dans des considérations techniques. Parce que, tout simplement, bah, le nommage, euh, il, est, euh, il est très... Il est, il est changeant même. En il fait. est changeant, il n'y a pas vraiment de nomenclature, ça dépend, okay. bah, c'est comme mes réponses. Hein. Yes, <rire> <rire> en fait, euh, si on se dit que c'est la même personne qui a écrit le code, et... non. Et voilà, ça, a... <rire> <là>. <rire> ok, euh, donc ensuite on a sécu euh, c'est les, les, les questions en question. Categorize euh... questions, mais moi je le sais. D'accord. Filtrer, filtrer, c'est-à-dire les questions de cette catégorie. C'est ça. CQ, retenez bien. Vous savez, quand votre collègue questions. vous dit « Retiens bien cette variable-là, c'est important, on va la retrouver 250 lignes plus tard. » C'est <rire> ouais, ça. Okay. Donc on ne charge que les questions de cette catégorie. D'accord, ça Donc, va. il faut bien dissocier euh, les questions ouais. et le CQ, qui mmh. est « categorize questions <rire> ». Je ne suis pas sûr que je te suis <rire> mais OK. Et on a des réponses, « mutable list of candidates » réponses. Ah, donc là, on prépare la liste qui va contenir les réponses que le candidat tape au clavier. Dans response, ça. Voilà. Ensuite, on dit le score, c'est 0 OK mmh. Ça me paraît bien pour démarrer. Mmh. On, on fait un petit affichage de, de bienvenue. Voilà. On demande s'il si, si est ready. Et si la valeur répondue égale Y, Y. Yes. Et par contre, ce n'est pas grand Y. Hein, c'est que petit Y. Sinon, on peut Soyons pas jouer. Soyons précis. Voilà. Eh bien, dans ce cas-là, on fait let's go. Et puis, on a la ligne 43 qui mériterait une explication. On a une boucle. Oui alors, ce qu'on fait là, c'est exactement ce, que vous sens, ce qui s'affiche là. Ça veut ouais. dire, si je dis petit y, euh, what does CSS mean ah, bah, moi... Cascading style sheet. Ah oui mm -hmm. Ah ouais, Cascading. Cascading, mais c'est pas grave. Ouais. <rire> style sheet. J'espère qu'il y aura moins. Euh, design. Mm, UX. Ouais, présentation. Mm, okay. Ouais, mm -hmm. How to make a div take all the available with 100%. Non, ouais, je dis, il faut ah, toujours ouais. mettre 100%. Okay. How does relative flow. Mmh, mmh. Allez. <rire> Ça y est, tu craques Allez, je craque. <rire> Ça va, parce que je n'ai jamais fait la partie CSS. Euh, donc là, qu'est-ce qui se passe Donc en fait, là, ce que vous voyez ici, c'est justement bah, toutes, toutes ces allées venues entre j'affiche en fait la question et j'attends la réponse. Bah, c'est ce que j'ai fait là, en fait. Et après, justement, bah, on récupère l'ensemble des réponses. Comme vous avez vu, c'était une, une liste mutable. Donc, en fait, je rajoute euh, toutes, les, toutes les réponses du candidat, ce qui me permet, en fait, ici, d'avoir pour... Euh Alors, après, c'est l'évaluation. Après, c'est l'évaluation. Et, et ça serait bien d'ouvrir... Voilà, d'ouvrir la boucle. Le code legacy, ça, ça se referme pour rassurer les candidats qui viennent travailler. <rire> et puis une fois qu'ils ont signé le contrat de travail, ils <rire> peuvent cliquer sur les trois petits points et voir <rire> l'étendue du désastre et l'ampleur de, de ce qu'ils ont à faire. Et et pour pourquoi on les a recrutés voilà, C'est ça. Ben oui, C'est très, très pratique les, les, les choses qu'on peut plier comme ça dans le code. Ça permet de masquer, de masquer la complexité accidentelle. Et, et c'est une blague, mais c'est sérieux, en fait. Ça sert à faire des longs fichiers, puisqu'on peut masquer. Vous voyez ce que je dis? OK. Et donc là, en fait, euh, bah, là c'est pareil, j'ai récupéré en fait, la liste des réponses. Donc Exactement. là, ce que je vais faire, c'est de dire au, à l'évaluateur, évaluatrice, mm -hmm. bah, voilà, pour telle question, pour telle, voilà la réponse, comme ça, la personne, elle peut dire euh, true, false, comme vous avez vu. Donc il trouve, il trouve la réponse et il trouve la question. Exact. Donc, parce qu'elles sont dans le même ordre, c'est ça C'est en vertu de l'ordre dans lequel elles sont apparues mmh, réponses, Sans doute, vu qu'on qu est dans une liste ordonnée. Ouais, ok. Ouais, on est dans une liste. D'accord. Et euh, attends, tu vas très très vite. Oui, pardon. Euh, on, reprend, on prend en soir égale read line, donc on demande à l'évaluateur sa réponse, T ou F. T ou F. Si en soir est différent de nul, on se demande si c'est T ou F. On ne sait pas du tout ce qu'on fait si en soir est égal à nul. Je ne sais pas si ça peut arriver, mais bon. Mm, ouais, bah, normalement, <coughs> euh, si la personne n'a pas répondu, donc on passe quand même. Euh... Après je sais pas peut-être que si je sors euh, du programme il me dit aborte ProSex sex existe. OK. Et donc là si on répond T ou T majuscule cette fois-ci. Voilà, là, là j'ai été euh, ouais, euh, euh, À ce moment-là, euh, on attribue on augmente le score en du fond. niveau de difficulté de la question. OK. Donc en fait, je peux avoir répondu n'importe quoi à difficulté 0 et avoir cartonné difficulté 3 et banco. Donc, on a fait le tour du code, là, je pense. Oui, oui, oui, parce qu'après, la seule chose qui nous reste, c'est le S. Donc, euh, ouais. comme, comme tu as pu voir ici, il retourne... ici ça, c'est S for score. Yes. Et donc, il retourne, parce que c'était une fonction, tout ça. Ouais. Donc, il revient là-haut et on revient à l'appelant de run code test qui était main. Main. Hein. Et on dit score égale run code test et on affiche le score. Et donc, tout l'enjeu, voilà. c'est de dire euh, voilà, pour ce jeu-là, tel a eu tel score. Donc, vous voyez, c'est simple. C'est simple. <rire> okay. Est-ce est Est juste... que vous avez des questions sur le code ou des choses que vous ne comprenez pas ou des choses que vous dites Tu as parlé de complexité accidentelle. Ah oui, oui, oui. La complexité et, accidentelle. et en fait, euh, on ne peut pas parler de complexité accidentelle sans forcément dire pas quel genre de complexité on peut retrouver sur du le code legacy. Yes, ça c'est capital parce que euh, la complexité accidentelle, elle s'oppose à la complexité essentielle. C'est une différence qui a été. Euh, qui a été euh, théorisé par euh, Fred Brooks, qui est l'ingénieur de chez IBM qui a inventé l'OS 360 dans les années 70. Et il a écrit là-dessus, « Donc La complexité essentielle, c'est la complexité du domaine business. » Si on avait des ordinateurs ultra rapides, super puissants, qui se codaient tout seuls, on n'aurait que de la complexité essentielle. Par exemple, trouve-moi le meilleur chemin pour faire mes livraisons euh, en optimisant euh, le carburant que je consomme. Ça, c'est un problème business, et c'est d'une certaine complexité, au passage, et ça a une complexité, complexité essentielle. Et la complexité accidentelle, donc ça vient de l'ancienne philosophie, hein, Aristote, accident, euh, essence, la complexité accidentelle, c'est la complexité liée au problème qu'on veut résoudre pour fabriquer une solution informatique aux problèmes essentiels. Donc par exemple, si on ouvre un fichier, faut le refermer. C'est de la complexité accidentelle. Si on alloue, un, un, un, on alloue dans certains langages un objet en mémoire, il va falloir restituer la mémoire. C'est de la complexité accidentelle. Et moi, je dis, quand ce code nomme une variable s, au lieu de score, c'est de la complexité accidentelle. Pourquoi Parce que j'ai un petit problème à me rappeler de ce que c'est s, surtout s'il y a... 30 autres variables comme ça qui ont des noms aussi courts. Et ce n'est pas lié à la complexité essentielle du problème. Ce n'est pas lié au problème métier. C'est juste de la façon dont j'ai codé ça, ben j'ai une charge mentale supplémentaire pour comprendre de quoi il s'agit. On aimerait que le code reflète le problème métier au maximum. C'est pour ça qu'on a inventé les langages objets. Pour que le code métier reflète le mieux le vocabulaire euh, le code reflète au mieux le vocabulaire du métier. Donc, quand on met S au lieu de score, ben, on, on, on, crée on de détériore la un petit peu. La qualité du code à refléter la complexité essentielle. Et on met euh, mmh. toute la charge en fait, de déchiffrer sur la prochaine personne qui va récupérer du code, donc voilà. potentiellement nous-mêmes. C'est ça qui est terrible avec le legacy, entre parenthèses, c'est qu'on se le fait à nous-mêmes. Mmh. C'est-à-dire qu'on passe, on passe le truc au prochain. Nous, on va aller travailler sur un projet Greenfield, avec une nouvelle technologie, et puis d'autres reprendront euh, l'application. Mmh. Ou bien okay. tout le monde va partir, et puis nous-mêmes, on va se retrouver à devoir maintenir notre code. Ça, c'est plus triste. Mais il n'y a, si. a pas encore de loi qui nous oblige à revenir sur le code qu'on a écrit <rire> il y a 15 ans il y en aura pas une de sitôt, croyez-moi. Ouais, on fera du lobbying. Et donc ça, c'est juste la. Est-ce que ça, c'est juste en fait poser un peu le sujet Et c'est vraiment dommage en fait qu'on soit pas dans une configuration conf. J'espère que quand même vous allez euh, vous allez aimer ce qu'on va vous montrer parce que si vous connaissez pas, si vous connaissez pas, vous allez découvrir tout un champ de connaissances assez stupéfiants. Vraiment, qui vraiment. Vont, qui vont vous permettre de survivre à un code legacy. Ouais, vraiment. Là, pour le coup... On mais ce n'est vous... pas sans effort. Ce n'est pas sans effort, mais c'est rigolo. Donc là, on peut passer à la phase où on dit « bon, c'est cool, mais nous, on, on a l'habitude d'écrire des tests, on est des professionnels, ouais. et nous, on ne change pas un code comme ça. Ouais. » on, on a Le, le client il nous dit « ah, ça serait bien de rajouter des catégories et de rajouter plus, de... et puis de changer le score. » Il nous demande plein de trucs et on lui dit « wait a minute, ouais. ce code n'a pas de test. » Donc, nous, on ne va pas le changer tant qu'on n'a pas de test. Alors là, ils nous disent, mais t'es un aïe au talot du test. c'est pas possible. Non, il police. dit, non, mais c'est pour ça que, de que je t'ai recruté. Non, non, on dit, c'est ah, pour oui. ça que je t'ai recruté. Parce que j'ai vu te que... Et si cher Voilà, ça, c'est vrai. <rire> ça, c'est okay. vrai. OK. Et, et donc, là, on a posé un peu le sujet. Et accessoirement, parce que vous ne vous posez pas beaucoup de questions. Donc, en fait, Christophe nous a répondu sur euh, <rire> la complexité accidentelle et essentielle. Est-ce que c'était clair pour vous, justement, la différence? sont de la complexité essentielle. Mais voilà, mais vous, la, vous, la, vous les connaissez les deux, d'accord Complexité essentielle, c'est mon business, c'est de, de faire passer des entretiens, c'est ça mon business. Ouais. Complexité, complexité accidentelle, c'est je l'ai mis en code line, et en code line, en fait, je choisis de le faire de telle et telle façon. Ouais. Ou bien je suis sur un code legacy, la personne, euh, elle a codé ça elle-même et depuis, ça génère beaucoup d'argent. Donc euh, maintenant, il faut maintenir cette appli, d'accord On pourrait dire que tout ce qui est inutilement complexe, Relève de la complexité euh, accidentelle. Et, et, et, le, voilà. et le drame dans le Legacy, c'est que des fois, effectivement, comme vous avez vu, hein, on a parcouru le test, c'est que les deux sont en Et tous nos amis qui font beaucoup de DDD, qui sont fans de l'hexagonal architecture, des choses comme ça, bah, l'idée, c'est aussi en fait, d'arriver à. à, à à séparer, mmh. à rendre un peu, à, à remettre un peu des choses chacun dans son domaine. Et c'est pour ça qu'on va retrouver les couches infras, blablabla. Mais ça, c'est donc ça, le, un autre le sujet. Golden Master. Alors, je vais Golden présenter Master. un peu le Golden oui, Master, parfait. et puis ensuite on, on reviendra dans le code. Yep. Alors, Ici, euh, comment on revenir. fait pour repartir Il faut redonner le focus à, à, ouais, à mais la présentation. Ouais. Et là, on fait flèche à droite. Yep. Il ouais. y, y a aussi de la complexité accidentelle dans Keynote. C'est marrant. Hein. Ok, donc le principe du Golden Master, euh, d'où vient le nom Golden Master, euh, ça vient, ça vient, ça vient chez de chez Microsoft, qui faisait dans ses logiciels, au temps où on les distribuait sur CD, un CD qui était la version euh, gelée, c'est-à-dire on n'y touche plus, on ne change plus le truc, c'est ce qu'on va distribuer, ce qu'on va vendre. Et c'était le CD qui s'appelait le Golden Master. Et je pense que ça peut venir aussi du monde de la production musicale, peut-être. De la production musicale, moi j'avais lu, il disait à l'époque justement, il bah, y avait des répétitions. Donc à un moment donné, on avait la bonne version, celle qui allait être envoyée à tous les Enfin à tous les... Je ne sais pas comment ça s'appelle, parce que du coup... Les ça... post-producteurs ou, ou les distributeurs Les distributeurs, les radios, ouais. ainsi de suite. Donc, il fallait faire la promo avant, justement, que le single ne sorte. Mm -hmm. Donc, en fait, ils allaient envoyer le Golden Master mm -hmm. aussi. Et Microsoft l'a repris, ouais. effectivement, parce que bah, eux aussi, ils sortaient des disquettes. Voilà. Donc, Donc là, fait, euh... le... quand on dit Golden Master aujourd'hui, ce n'est pas comme il y a 30 ans. Ça ne signifie pas la version de référence qu'on va distribuer de notre logiciel. Ça signifie on a capturé... Euh, L'image d'un comportement du système. Donc là, on va capturer ce qui se passe à l'écran, hein, mmh. euh, sur, la, sur la console. On l'a capturé et ça va servir de référence. D'accord mmh. Donc les steps, c'est on crée une entrée factice pour le programme et on la sauve dans un fichier. Pourquoi Parce qu'on ne veut pas le faire à la main. On veut pouvoir rejouer à chaque fois systématiquement. Donc on va, au lieu de dire, vous savez que sur une appli euh, console, on peut rediriger les flots d'entrée et de sortie. D'accord il suffit de leur donner des fichiers en entrée avec des pipes ou des, des chevrons, et on redistribue, c'est-à-dire que le programme, au lieu de lire les, les interventions de l'utilisateur au clavier, il lit le contenu d'un fichier. Et de, de la même manière, au lieu de produire des affichages à l'écran, il peut déverser ses, ses sorties dans un fichier. Vous êtes d'accord Principe général Unix. Donc, on va écrire un fichier d'entrée factice, euh, qui correspond à un test qu'on veut faire pour l'injecter pour dans le système. Donc là, je retourne dans le code. Euh, non, pas bah, tout de suite, je, je finis d'expliquer. Pardon, pardon, pardon. <rire> et euh, on écrit un test dans, avec notre outil test. Vous vous rappelez, on a fait un test que 40 plus 2 égale 42. Bah, là, on va faire un test un peu plus sophistiqué qui dit bah, tu vas charger ce, ce fichier et tu vas te débrouiller pour que euh, l'entrée du programme ne soit plus le clavier, mais ce soit euh, le fichier. Donc on injecte l'entrée. Le, et quand on va faire ça, on va pouvoir capturer la sortie. Alors soit on, on écrit directement dans un fichier, soit on, on, comme on a fait Michel et moi pour préparer, on va sur le terminal, on fait copier, drag, coller, et puis boum, on met tout ça dans un fichier. Et donc cette capture-là, ça va être le Gunnel Master. D'accord Oui. Euh, un golden master pour un développeur front-end, c'est ça ta question OK. Euh, Alors, comment on pourrait capturer ce qui se passe dans le front-end Nous en fait, ce qu'on avait fait sur un projet, c'est qu'on avait euh, récupéré parce que c'est hyper chiant avec Node de gérer les entrées-sorties. Donc on avait choisi de le mettre sous format JSON. Tout simplement, on avait euh, on avait choisi en fait de re re reconstruire la structure sous forme JSON et comme ça en fait d'avoir plutôt une comparaison à objet. Parce qu'en fait, le Golden Master, là, on le fait en kotlin parce que c'est un peu comme ça, je veux dire, euh, la plupart du temps, sur les projets, on va avoir beaucoup plus de legacy côté back Et le front, en fait, les gens, ils acceptent de le réécrire euh, tous les deux ans. Mm -hmm. Donc, euh, d'une donc, certaine façon, ils, ils répondent à, à leur façon au problème du legacy. On pourrait aussi capturer le HTML c'est du HTML, on peut le mettre dans un fichier. Mais à ce moment-là, la comparaison va être super difficile parce que le HTML, c'est plein de détails qui ne nous intéressent pas. Mais cela dit, justement, et ça c'est quelque chose en fait à savoir, c'est que Jest... Le principe dans, le, dans les tests justement de snapshot de Jest, vous retrouvez exactement ce principe. Mm. Sauf que justement, bah, comme vous avez pu le voir, bah, Jest c'est un peu comme cucumber, c'est cucumber mm -hmm. qu'il faut toujours maintenir et dès qu'il y a, oui, il faut maintenir du code toujours, de test. En fait, c'est le même principe qui a été un peu récupéré de part et d'autre. Mais en fonction justement du domaine dans lequel ouais. on est, en fait, on va trouver des outils un peu adaptés. Donc on va fouiller les éléments HTML pour trouver les valeurs. On ne ouais. va pas prendre HTML. Il y euh, avait une question derrière. Question. Dans écrire les logs, dans les logs. Absolument. Les logs, logs c'est une forme de golden Master. On, on peut regarder la log pour comparer à ce qui s'est produit. Tout à fait. Pour les cas d'erreur. Alors, on va rentrer exactement dans cette problématique-là. À chaque solution, en informatique, mais en ingénierie en, en, en général, toute solution apporte des problèmes. Mm. N'est-ce pas mais... Donc ici, on a une solution, Golden Master, qui va apporter son lot de problèmes, oui. et notamment la variation des, des tests. Le, le le, le, le on Alors, on va se poser oh, exactement ouais. cette question dans, dans quelques minutes, mais effectivement, on va répondre à cette question. Est-ce qu'il n'y a qu'un seul Golden Master Un seul Golden Master pour une application aussi complexe Complexe Ça paraît, même pour une application simple, en fait, ça paraît disproportionné, ce n'est pas suffisant. Et donc, on va aborder les limites... Pour les, tous les concepts qu'on présente, on aborde aussi leurs limites. C'est important et c'est une très bonne question. Et ce sont de très bonnes <coughs> questions. Merci d'en poser encore. encore. Donc ici, euh, on, a, on a créé notre copie de référence. Et le dernier step, c'est qu'on lance nos tests à, en capturant la sortie dans un fichier, qu'on appelle le, le result, et on compare le result à l'expected output, qui est le Golden Master. d'accord mm. Donc on compare toujours ça. Et donc... La première fois qu'on le fait, bah, le, le résultat et le Golden Master sont identiques. Et puis après, on part à l'aventure, on répond au client et on change quelques trucs. Et puis on repasse notre test Golden Master à chaque fois. Et si un jour, le Golden Master dit bah non, il y a une différence entre les deux fichiers, ton Golden Master, ton résultat n'est plus identique à ton Golden Master, tu as introduit une régression. Et là, on détecte et on fait undo et on réfléchit. Et donc le problème qui se pose, c'est. Il y a plein de cas d'usage, il n'y en a pas qu'un seul. Donc, il n'y a pas qu'un seul Golden Master. Mais on va déjà essayer de faire un Golden Master. Et celui que Michel a choisi, il est simple, vous allez voir. Ouais. C'est parti. Euh, donc, en fait, euh, en tant que, euh, en tant que euh, enfin, fan de test, je me dis, on a vu... Il faut que tu passes sur une branche. Euh... Oui. Alors, pour ceux qui suivent avec le code, si vous switchez la branche et vous passez sur step 1, c'est ça Ouais. Non. en faisant un git switch step uh, code war, um, workshop step 1 je pense que tu vas le faire à l'écran euh, ouais c'est juste euh, c'est juste en présentation mode ah oui euh, new tab hmm. en fait j'essaye de récupérer la main pour justement avoir mon hop exit presentation mode hop parce qu'après, tu vois, il me donne Ah oui. Pas. Tu vas te remettre ensuite, c'est ça Ouais. Ok. A new tab. Je vois rien. Ah pardon, c'est là. Hum, non, c'est pas là. C'est console. Voilà, c'est ça que je veux. Hum. Effet des Non. Terminal. Ok. Voilà. Donc moi, je cherchais mon terminal qui s'appelle Run the app parce okay. que c'est un peu mon commit point. Je ouais. me voilà, hop. Donc là, ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est qu'on a vu l'État. Moi, je viens de signer, j'arrive dans l'entreprise euh, Legacy Corp. Mm. Et euh, on me dit, il va falloir maintenir cette appli, euh, voici ta première feature. Et avant de commencer, je me dis non, mais non. Ce que j'ai compris, c'est que dans ce code-là, on a une partie où on a l'ajout du candidat, l'ajout de la catégorie. Et quand le candidat décide de ne pas jouer, on a un score 0-0. Ça, c'est le cas le plus simple. Ça n'a pas l'air très compliqué comme ça. Donc, euh, je me dis, tiens, je vais, euh, je vais couvrir en fait cette partie. Ouais, step okay. 1. Donc, uh, Git -check, Checkout step 1, ça nous met sur la branche qui contient un premier uh, Golden Master, je crois. Ouais, et comme je ne veux pas que vous voyez, donc je le mets tout petit. Non, non, non, tu le mets <rire> okay. en présentation. <rire> ok, <tôt>. pardon. <rire> euh, ouais, désolé, j'avais dit qu'on n'était pas... On n'était pas dans une conf avec des gens euh, qu'on avait l'habitude de voir, en fait. Donc, euh, il fallait rester un peu plus sérieux. Autant que possible. Autant que possible. Ouais. Et donc, là, en fait, c'est assez intéressant. Et donc, est-ce que là, j'explique ou tu veux expliquer Alors, euh, bah, vas-y, explique-nous explique ce que tu as fait, euh, en, en commençant peut-être par le test En commençant par le test. Okay. Euh, donc, en fait, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé en fait, j'ai redirigé tous mes println dans un fichier qui s'appelle lead, qui est un peu l'équivalent de plomb ou un truc comme ça. Mais ça, vous allez voir pourquoi. Donc, Ce que je fais ici, c'est que je lis en fait, dans un fichier qui s'appelle gold. Et, euh, et en fait, ce que je lui dis, c'est que tu me lis en fait, gold, tu me lis lead, tu m'exécutes le main, donc le main qui est là. Alors le main, le truc important là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a trompé le main. Oui. On, on peut, en Java et en Kotlin, dire... Euh, le système là, avec lequel tu fais des entrées et des sorties. On va te mettre euh, d'autres buffers que STDIN et STDOUT. Et donc, en fait, toi, tu n'y verras que du feu. Tu continues à te comporter comme tu le fais d'habitude. Mais en fait, nous, on a, on a rebranché STDIN sur un fichier qui va être lu pour fournir de l'entrée au programme. Et stdout, au lieu d'afficher, il va aller déverser dans un fichier en sortie. D'accord ouais. Et donc, on, on, a, on a ce concept, euh, on, on va en parler longuement euh, plus tard, c'est un raccord, c'est-à-dire on essaye d'instrumenter des tests sur le code en changeant le minimum du code. Pourquoi Et là, c'est ce qu'on fait. Pourquoi on ferait ça, en fait Pourquoi on ferait ça Parce que si on fait des gros changements sur le code, on risque d'amener des régressions. Et donc, on y va très très prudemment, on fait juste un raccord, on dit ici, ici, à la place des entrées, il y aura un flow, euh, un flow qui vient d'un fichier. C'est tout. C'est tout. C'est tout ce qu'on a changé. Pour le moment, c'est tout ce que je veux faire. Mm. Je n'ai pas, pas pris la nouvelle fonctionnalité. Ce que je veux, c'est pouvoir en fait, récupérer euh, les sorties standards de, ma, de mon code. Mm. Si, par exemple, vous êtes dans le cas de, de Front justement bah, c'est de dire quand j'exécute mon code ce qu'on fait souvent on, dé on, on, on déploie notre application en local et puis on joue avec pour voir comment ça se comporte dans ce cas là on a parlé de log tout à l'heure bah, si je n'ai pas de log que je n'ai pas le droit imaginons d'installer euh, un truc de log bah, le fait de mettre en fait des println c'est une façon aussi de dire bon bah le println je peux le mettre là et puis quand j'en aurai plus besoin je l'enlèverai tout simplement mais ça on le verra mmh. tout à l'heure et donc, en fait, ce que je fais, c'est exactement ça. Ça veut dire, je compare, en fait, deux fichiers, j'exécute mon main, comme quand je l'ai lancé dans l'appli, et après, je compare ligne à ligne. Alors, euh, tu compares quoi, ligne à ligne Tu compares le gold, c'est ça je, je vais regarder juste, le fichier qui s'est produit. Je, ouais. Ouais, je vais juste revenir sur là, parce qu'en fait, euh, j'arrive, ça, ça me perturbe un peu. Donc, on a vu ressources, ça, on n'en a plus besoin. Ça, à partir de maintenant, vous connaissez très bien comment ça marche. Et en fait, ce qui va être intéressant, c'est justement le gold et le lead. D'accord Donc ces deux-là, on va ouais. les comparer. Ok. Et là, je vais augmenter la font size, par contre. Font size, préférence, et on va dire high contrast, et on va dire font, et on va dire 30. Yep. Ouais, bon, ce serait bien qu'il l'applique à l'autre aussi, mais bon, visiblement. Voilà, super. Vous voyez, au fond en fait, ce qui est intéressant là, donc la question que tu me posais, c'est qu'est-ce que je compare mmh. En fait, ce que je fais, c'est dans mon code de test, je vais comparer cette ligne et cette ligne, celle-ci et celle-ci, celle-ci et celle-ci, blablabla, mmh. jusqu'à la fin. D'accord Pourquoi je ferais ça Tout simplement parce que je suis une petite maligne. Euh... <rire> Est-ce que tu pourrais introduire une régression Bien sûr Bien sûr, et c'est justement ça qui est intéressant, c'est imaginons. D'abord, ce que je vais vous dire, c'est ça, c'est que je vous ai dit, j'ai redirigé, je redirige en fait ma sortie standard dans un fichier qui s'appelle lead. Je pourrais l'appeler Toto, ce serait pareil. Comment ça invalide <rire> Pourquoi il me dit invalide Bon, bref, c'est les joies de du code. En fait, à chaque fois que je okay, ça passe. génère, je ne sais pas si vous avez vu un petit peu ici. Regardez par ici ce qui se passe. Donc, je supprime en fait un fichier lead. Donc là, j'explique je, ce que je fais au cas où euh, ce n'est pas assez visible. Et à chaque fois que je run mon test, qui est le seul test en fait de mon appli, à chaque fois que je le run, bah, j'ai ce fichier qui est recréé. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que si par exemple, je veux pas introduire une régression, mais je vais appliquer une nouvelle fonctionnalité. Imaginons, euh, ce qui m'a été demandé, c'est de dire... Euh, qu en fait, euh, on veut changer le texte. On veut changer le texte qui est affiché à mm. ces niveaux-là. Genre, au lieu de dire, euh, je rajoute Toto en catégorie, SQL en catégorie, Should je vais dire. as one of the categories. Voilà. Désolé, Attends, je vais passer en presentation mode parce ouais, que maintenant que vous avez uh, vu uh, l'essentiel, donc je peux revenir là. Ah non, pardon. Interpresentation presentation mode. Yes. Donc, ce qui est assez intéressant ici, c'est que là, je peux décider, en fait, de faire une petite modification de rien du tout. Et qu'est-ce qui se passe quand je le fais Ce qui se passe quand je le fais, c'est ce ici, à ce niveau-là. Non, je ne veux pas ne plus demander. Voilà. Ce qui se passe, c'est que mon test, il fail. D'accord il, euh, il échoue. <rire> il se plante. Ouais. Peut-être que vous ne voyez pas ce qui est en rouge. C'était « expected ». Adding SQL to as one of the categories, but was adding SQL as categories. Ah ouais, c'est vrai que ça je peux peut-être Inverser peut la, la un... partie expected et la partie euh, actuelle, je crois. Tu, tu vois ce que je veux dire Ouais. C'est le, le expected est à la place de... Ouais, non, c'est totalement, totalement bon. Parce que si j'ouvre en fait mon gold mmh. d'un côté et j'ouvre mon lead de l'autre... Ah Ah, ça va être galère. Mmh. Euh, pardon. Donc si j'ouvre en fait ici mes deux fichiers, donc moi j'ai capturé, c'est-à-dire quand j'ai démarré l'appli, quand on me l'a donnée, quand elle était toute propre, mm -hmm. elle faisait « je rajoute SQL as categories ». Maintenant, j'ai introduit, moi, une nouvelle fonction. J'ai introduit la nouveauté, qui est de dire, en fait, je ne veux plus que SQL soit ajoutée comme catégorie. Je veux que ce soit « as one of the categories ». Oui, et ça, c'est ta sortie. Et ça, c'est ma sortie. Ouais. Et donc, là, il me dit, bah, en fait, tu, te, tu me disais... OK, j'ai compris ce que ouais. tu veux dire. Le « expected disais... normal, c'était « adding SQL as categories ». C'est dans ton test, je pense. Oui. Euh... Tu vois, tu, tu dois t'assurer que ça, c'est « gold ». Voilà. Ça, c'est le gold. Ouais. Et l'autre, c'est le main. Ouais, ouais c'est ça. Donc comme ça, ouais. voilà. Et là, il va, il va planter à nouveau. Il va toujours planter parce que de toute Et façon... Et il dit, il attendait adding SQL as categories, adding SQL as one of the categories, c'est ce qu'il a obtenu. Vous voyez comment c'est difficile de travailler sur du code legacy. Et donc, en fait, ça veut dire quoi Ça veut dire à partir du moment où j'introduis une, euh, une nouvelle fonctionnalité, euh, j'ai toujours le choix. Est-ce que je vais « rollback, donc en fait, préserver le comportement tel que je l'ai trouvé Ou est-ce que, en fait, bah, le logiciel, il évolue tout le temps et donc, en fait, il faut bien maintenir en fait, ces évolutions Vous voyez mmh. C'est là où, justement, où ça devient intéressant. Ça veut dire, dans mon Golden Master, j'ai documenté l'état actuel de mon code. J'ai dit, quand je ne veux pas jouer, voilà grosso modo que ce que j'ai. Mais si mmh. ma fonctionnalité porte sur une nouvelle, un nouveau comportement, bah, il faut quand même aussi le coder. Et c'est toute la problématique en fait qu'a dit, euh, qu a présenté Christophe en début de, de, de, de sujet, c'est de dire bon bah quand on fait du TDD, donc moi si je veux faire des tests sur ce, sur ce legacy là, bah vous voyez je commence un peu par, je commence par les franges, je me dis tiens par quel bord je vais l'oprendre parce que c'est parce que je sais que ça va ça va être douloureux, mm -hmm. mais j'utilise un outil assez simple qui me permet de me dire ok bon bah voilà le comportement standard, mm -hmm. voilà. Ok, donc là on a, un... On a une limitation. On a une limitation. Le, le test que tu as écrit, le Golden Master, il concerne le cas où le candidat dit non, je n'ai pas envie de répondre aux questions. Tout à fait. Donc, euh, c'était assez pratique de faire ça, parce que justement, il n'y a, a pas de questions à simuler. Oui. Est-ce qu'on pourrait faire un Golden Master qui, euh, qui fait le cas où euh, le candidat décide de jouer mmh. Et euh, toutes les réponses vont être évaluées à vrai. Mmh. En fait, ce qui est intéressant, justement, quand on fait du Golden Master, c'est que là, justement, je suis un peu, peu limité. Mais on a une solution. Mmh. Mais avant d'arriver à cette solution, on va vous montrer, en fait, pourquoi c'est une grosse limite. Mmh. C'est que, par exemple, quand je lance, en fait, mon code, quand j'exécute mon code avec un coverage, et c'est d'ailleurs, c'est, en tant que développeuse, en fait, j'utilise vraiment tous les outils possibles qui me sont, qui sont à ma portée. Donc, dans mon IDE, qui est un super mmh. IDE que j'adore, euh, il y a euh, la possibilité directement de faire de la couverture. Et donc aujourd'hui, en fait, ce qui, ce qui se passe, c'est que moi, quand je lance en fait mon test là de Golden Master, comme vous pouvez le voir, j'ai des parties qui sont toutes en vert, donc qui sont bien couvertes, hmm. rien qu'avec ce Golden Master. Et il y a une toute petite, ridicule, minuscule partie qui n'est pas couverte du tout. D'accord Ah non, en, est, fait, euh, euh... <rire> en fait, en fait, il y en a deux. C'est ouais. ouais. le calcul du score. Ouais. Intéressant. Mais ce n'est pas que le calcul du score, en fait. C'est aussi, effectivement, ce que tu me demandes, ça veut dire euh, bah, de dérouler tout le cas où ouais. un utilisateur a répondu. Et mmh. ça, c'est compliqué. Mais je vais quand même essayer, je vais voir ce que je peux faire pour toi. Parce que je suis, voilà, parce que je suis joueuse. Et donc là, si je dis... Euh, ah non, il faut sortir. voilà. Si je dis, OK, donc On va dire, donc ce qu'on veut, c'est un utilisateur... Qui fait un score parfait. Un, parfait, ouais, un score parfait. Ouais. Donc, euh, donc on part du principe que le read line, euh, cette contrainte hyper forte, mm -hmm. j'arrive à la bypasser. En fait, si tu fais, si tu fais toujours euh, true, sauf à la première, il faut que tu fasses un yes pour jouer. Mm. Si tu répondais toujours true à toutes les questions, l'évaluateur répondrait aussi true mm. et ça ferait un score parfait. Mm. Ça, ça c'est vraiment génial. Ben, je ne sais pas si je peux le faire. Mmh. Normalement, si, parce que le but de la conférence, c'est sortir de l'ornière. Donc, euh, ouais. à un moment, je vais y arriver. C'est <rire> juste... Euh, là, je ne suis pas censée savoir comment ça marche. Ben, il nous reste une heure. OK, bon. Tranquille. Donc là, qu'est-ce que je fais Je me dis, OK, je, je, on a vu ensemble... Est-ce que vous voyez bien, ici On a vu ensemble, en vous fait... S'il vous plaît, C'est vrai C'est vrai euh, donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ici, je vous ai dit, j'ai fait, j'ai trompé mon, mon code de prod en lui redirigeant, en fait, euh, une sortie. Donc, en lui disant à chaque exécution, tu vas aller chercher dans Lead la nouvelle version du code. Donc, en fait, on a la Golden Master, donc celle que j'ai envoyée en prod. Mmh. Et puis, on a celle en local, en fait, que je m'amuse à modifier. Mmh. Et à chaque fois, je compare entre ma prod et ma locale pour vérifier si j'ai rien cassé. Et quand j'ai cassé quelque chose, mon test me dit, t'as cassé quelque chose et voici ce que c'est. Et qu'est-ce qui se passait pour la sortie Pour l'entrée, pardon. Il n'y avait rien dans l'entrée Il n'y avait pas de redirection euh, Non, dans parce que sera... je ne répondais pas. Ah oui, Je refusais oh, de okay. répondre. Donc, euh, voilà. Et donc, si je dois répondre à ta question, c'est de dire, bon, je vais créer un autre cas ouais. qui sera, euh, je crois j'ai vu ici, qui est le perfect score. Ouais. Et donc, en fait, je vais vous montrer du coup comment je crée mon Golden Master. Parce que... Hmm. Quitte à, quitte à être à une compte de deux heures où t'on va prendre ce genre de petits trucs. Et donc, en fait, par contre, je sais déjà d'avance, parce que j'ai répété, je sais déjà d'avance, en fait, que je vais avoir un petit problème avec ça. Donc, ce que moi, je veux, c'est relancer, donc au lieu d'aller dans le file path, là, donc inline et ça, inline all reference, voilà. Et ce que je veux, c'est perfect score. Ouais. C'est avec un score, un tiret ou un tiret ouais. Un tiret. Un score, et je dis lead... Ah non, c'est pas ça que je veux, c'est Gold. Mmh. C'est Golden Master, perfect. Ouais. Donc là, tu vas extraire le premier Gold Master en, jouant, ça, en mon... jouant la première fois ce test-là. C'est mon Et Après, intention. tu changeras le code pour mon... l'utiliser. Exact. Okay. Donc en gros, qu'est-ce que je fais C'est que je prépare un peu le terrain. Je dis, OK, je vais. En fait, moi, ce que je veux faire, c'est créer en fait, mon Golden Master. Comment je le fais ça bah, Je le fais tout simplement en récupérant mon ma sortie standard. Donc, on a parlé de log tout à l'heure, on a parlé d'objets. Euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'arrêter, hein, à nous arrêter. Donc, en fait, on a parlé de log tout à l'heure, on a parlé d'objets. Et en fait, voilà comment, en fait, en gros, par exemple, Jest derrière ce qui se passe, derrière euh, son côté hyper sympa, c'est qu'on va en fait lancer toute l'exécution du code. Et, dans les, et en fait, on va essayer de faire un score parfait. Et tout à l'heure, je, euh, je me suis un peu arrêtée à, à mi-chemin. Et pour avoir un score parfait, je vais dire que l'utilisateur, enfin en tant qu'évaluatrice, comme d'habitude, je dis que tout est trop. Mm -hmm. okay. Et donc ici, quand euh, j'ai un score parfait, j'ai un score de 5 points. Et qu'est-ce que je vais faire de toute cette information ben, Je vais toute la récupérer parce que je suis censé. Ça, c'est mon, mon comportement en prod. Donc, en soi, c'est vraiment la partie, c'est vraiment comme ça que ça marche. Donc, je vais la documenter et je vais le mettre, en fait, dans mon fichier que j'ai appelé « Score. Voilà. gm-perfectscore.txt Perfect Et ce que je fais, tout bêtement, c'est que je vais coller tout ça dans un fichier. Easy peasy. Mmh. Et donc maintenant, bah, je vais reprendre exactement la même logique que mon test précédent, que vous n'aviez pas vu comment j'ai fait pour le créer. Et ce que je vais lui dire, c'est maintenant, par contre, j'ai demandé à ce que tu rediriges. Ah, mais c'est pour ça que je l'ai fait comme ça, c'est pour ça. Mmh. Ok. C'est moi, c'est moi, c'est de ma faute. Pas, je ne suis pas mes propres principes. Ici. Donc ici, je fais un redirect. Et ici, voilà. Donc mmh. ici... Je fais ça, tac. Donc ça, ça n'a pas lieu d'être. Ce que je fais, c'est que je dis... Ça, c'est le résultat. Ça, c'est le résultat, ouais. donc c'est le lead. Oui, c'est le lead, oui. Voilà, il faut que tu lises le gold du Perfect Score. Oui, ouais. est... ouais, c'est celui-là. Celui celui-là ou le deuxième, je ne sais plus. Euh, non, du coup, il n'y a pas Init. C'est Perfect Score. Ouais. Ouais. Okay. Et donc ici, c'est GM. Ouais. Perfect le Score. Investor, OK Txté. Attention, il a deux fois TXT. Merci. Euh, on peut vérifier les. les attends, je vais passer en présentation mode. Ouais. Tu es en présentation mode euh, Oui, mais Enter. Là, j'ai augmenté la fonte. Ah oui, d'accord. Ouais. Oh, c'est okay. pour ça. Ouais, Un peu, ouais. Donc, le Gold, le gold c'est GM et l'autre, c'est le lead. Ouais. Alors, attends. Euh, Donc, le Gold, c'est celui dans lequel j'ai collé, ouais. yes. collé. En fait, c'est celui-ci, dans lequel j'ai collé toute ma sortie standard. Et vous vous rappelez, j'ai dit, ce que je fais, c'est que j'ai mon goal. Donc, j'ai documenté mon comportement initial. Je l'ai mis, en fait, dans un fichier. Et j'ai décidé qu'à partir de chaque exécution que je vais faire, tous les systèmes en fait, je vais les rediriger vers le lead. Donc, euh, dès que je change un point, une virgule, un point d'exclamation, pouf, dans le lead. Et je peux en créer comme ça autant que je veux. Et la question, c'est les entrées, maintenant. Comment il va exécuter euh, mmh, les entrées Ouais, mais là, tu fais un gros pas. Ouais. Quand on fait en fait euh, du, te du test comme ça, on est obligé de faire des petits pas. Mais ce test-là ben, Il ne va pas passer, mais il ouais. faut bien que je vois pourquoi il ne passe pas. D'accord. ok. Euh, donc, en fait, il me dit... You expected a Y, mm -hmm. but there is no Y. Mm -hmm. euh, donc, si je vais regarder... Attends, comment je fais pour faire Project C'est du... quand le candidat a répondu... Project View. Est-ce que je peux le faire comme ça Bon. Oh non, non, non, non, non, non, non, non, pas de bêtises. Euh, exit. Presentation Mode. Bon, ça va être un peu pénible. Donc à ce niveau, je, je, je, je ne fais pas diversion, pas du tout. Ce que je suis en train de dire, c'est. Euh, donc, moi, j'ai pris mon Golden Master, mm -hmm. qui est là, mm -hmm. avec un score de 5 points. Mm -hmm. Et quand j'exécute mon code, justement, sans passer par la case dont tu parles, je suis en fait toujours sur la même version de je ne veux pas jouer. Mm -hmm. Oui. À cause du fichier d'entrée. À cause du fichier d'entrée, ouais, euh, parce ouais. que bah, je suis toujours, effectivement, je suis toujours coincé dans, euh, dans mon, mon coverage qui me montre que je n'arrive pas à passer euh, le read donc, euh, c'est un peu, comme vous allez le découvrir, c'est un peu le truc euh, le plus suspense euh, de la session. Passera-t-elle le redline Et donc, en fait, effectivement, quand on regarde à ce stade-là, j'ai exprimé une intention dans mon code. Ah, c'est pas, pas pratique. J'ai exprimé une intention dans mon code, mais j'ai toujours, en fait, ce qui m'intéresse ici, c'est pas tant le code comme on vous l'a montré dans la première partie. C'est vraiment, en fait, cette ce blocage-là, du coup, que moi, je vois dans mon test et qui se voit aussi ici. Mm -hmm. Et donc, pour ça, en fait, nous, on s'est dit, euh, on va être malin, on va créer, en fait, une version assez industrielle. On va créer mm -hmm. un, petit, un petit programme qui va, en fait, euh, répondre à ta question, qui est de comment je fais pour passer, en fait, les inputs à mon fichier et, comme ça, comment je fais pour créer un Golden Master qui soit dynamique ouais. pour le cas où l'utilisateur fait un score parfait mm -hmm. D'accord. Et pour ça, en fait, on a tout préparé à l'avance. Donc, c'est le step c'est 2. D'accord. Donc, je vais présenter le concept. Donc là, le problème qu'on a, c'est que les entrées, il faudrait programmer les entrées pour que ça fasse « yes ». Puis ensuite, euh, n'importe quoi, « t, t, t, t, t, t, t », jusqu'à ce qu'on arrive à la phase d'évaluation, où ça continue à dire « t ». Et là, à, à condition qu'on ait un fichier d'entrée, un « golden master » du « perfect score », on pourrait matcher la sortie résultante avec le golden master, mais il a fallu programmer l'entrée aussi. Et donc c'est la question de tout à l'heure, c'est, euh, ben oui, mais euh, si on veut changer, euh, si on veut changer nos tests en fonction des cas d'usage, il faut qu'on s'écrive euh, du code qui programme l'entrée d'une certaine façon. Il faut calculer nos entrées. Oui. Le score était calculé par rapport à la difficulté. Oui. Même si c'est dynamique et que tout est bon, le score peut varier. Tout à fait. Bah, ça, dépend, ça dépend des questions. Le score dépend des questions et des réponses de l'évaluateur. Ouais, si tout est bon, ouais. et que, que la difficulté varie, bah, le score peut varier. Exactement. Ouais, en fonction des catégories, des questions. Ouais. Ouais, tout et tout donc, fait. ce qui est intéressant, c'est justement ça. C'est-à-dire, à partir du moment où je choisis, par exemple, de créer un Golden Master, bah, je vais me poser la question de savoir qu'est-ce que je veux couvrir. Est-ce que je veux couvrir le cas où tout est bon donc, la personne, elle est sur du 5 sur 5. Mmh. Est-ce que je veux couvrir sur le cas... Bah, malheureusement, je suis un peu coincé dans ce cas jusqu'à cette étape de la présentation. Est-ce que je veux couvrir uniquement le cas où la personne refuse de jouer et donc, en fait, le score est systématiquement à zéro Et qu'est-ce qui se passe si je veux tester le cas où euh, la personne, elle n'a pas fait un score parfait ni, un, ni un, a refusé de jouer mmh. Est-ce que je peux avoir un score de 2,5, par exemple Ça, c'est ça, parce que derrière le métier, il a le droit de dire « On a constaté... Euh, » que en fait, notre programme il est trop, euh, trop binaire, trop mmh. difficulté, zéro point. Mmh. On va rajouter un petit peu d'humain et on va rajouter des affinités ou on va rajouter en fait, euh, bah, des, des bonus points en fonction de si vraiment un profil junior euh, arrive en fait, à faire 5 points, par mmh. exemple, arrive à avoir 5 sur 5. Et voilà, par exemple, on peut imaginer ça en fait. Mais fait. ça, c'est justement bah, la complexité essentielle d'un business. C'est mmh. de se poser ce genre de questions et pas de savoir comment je teste. Non. non. Si on l'a pas injecté. Donc euh, en fait, la, la colle que j'ai posée à Michel, c'est dire ah bah vas-y fais aussi un Golden Master pour le cas euh, du perfect, en lui disant bah c'est facile, il suffit de répondre yes et puis ensuite euh, trop trop trop trop trop trop trop trop trop enfin t -t -t -t, -t, t t t t et ça va ça va trafiquer l'entrée. Mais ce, le, pro le problème de ce test, c'est qu'il est encore une fois figé et il n'est pas représentatif de ce qui se passe on force les entrées d'une certaine manière. Mm. Et donc là, ce qu'on voudrait c'est appliquer le principe du, du Golden Master en dépassant la limite du Golden Master. C'est pour ça que je vais revenir à la présentation et on va passer à l'étape où on voit la limite du Golden Master. Voilà. Donc, le Golden Master n'est pas assez versatile. d'accord Ça signifie qu'il est figé. Et donc, quand vous voyez un tuto euh, ou un article de blog qui dit bah, « Faites un Golden Master, euh, euh, capturez, euh, capturez les sorties euh, d'un exemple représentatif de l'exécution de votre programme ». Et là, moi, je suis, je suis dans une application euh, Legacy, par exemple, qui fait du trading, c'est compliqué. Et je dis, bah, représentatif, euh, trouver l'exemple, ça va me prendre déjà plusieurs jours de prendre l'exemple représentatif. Donc, ce n'est pas aussi simple. Donc, le Golden Master, c'est une solution, euh, c'est un geste basique. On, on a vu, hein, on capture une sortie, on s'en sert de référence pour des tests euh, successifs. Mais le problème de cette sortie, c'est qu'elle répond à un cas d'usage. Et celui qui avait choisi Michel Express, c'est le cas d'usage ou le candidat, ni non. Je ne réponds pas aux questions, donc c'est assez simple. Hein, le score va être de zéro. Donc, premier problème, il n'est pas assez versatile. Deuxième problème, c'est que si on veut faire des tests, il faut mettre à jour le Golden Master. Donc, ce que Michel a commencé à faire, elle s'est créé un répertoire avec euh, le même, la même logique. Et le problème qu'on a rencontré là, c'est de euh, faire que les entrées pour ce fichier-là soient spécifiques, etc. Donc là, ce qu'on s'est fait, c'est quelque chose que je fais assez souvent sur des, sur des applications qui ont... Euh, par exemple, j'ai des clients qui font du calcul euh, scientifique. Et ils me disent on n'a pas de test parce que, bah, déjà, on n'est pas développeurs, on est des chercheurs. Bon, OK. Et puis, euh, on n'a pas de test. Et moi, je leur pose la question, comment il se comporte votre système euh, et ben, En fait, il y a des entrées, des fichiers d'entrée et puis, on fait des masses de calculs et on produit un fichier en sortie. Et là, je dis génial, parce que c'est vachement plus simple qu'une appli web. Il y a un fichier en entrée, un fichier en sortie, peut-être plusieurs fichiers en entrée ou en sortie. Ce qui n'est pas simple, c'est les calculs qui y a à l'intérieur. Oui Ouais, tout à fait. Oui, absolument. Ouais, ouais. Absolument. Exactement. ouais, ouais. Absolument. Il y, a un, il y a un framework qui s'appelle Approval et qui permet de faire une recapture et de générer, euh, de générer des choses. Donc si je n'ai pas, si pas ça, parce qu'avec Michel, on a pris le parti, qu'on partait avec vraiment les outils de base. Parce que sinon, on va rentrer dans le framework et puis on va avoir, c'est ce que je disais tout à l'heure, yeah. on va avoir la solution du framework et les problèmes du framework. Mm. Donc comme on préfère garder les problèmes de nos solutions à nous, on est resté, mais Approval permet de faire ça. Il faut dans en gérer l'industrialisation. Et dans plusieurs langages. Ouais. Mais en fait, en gros, c'est un peu comme tout. Ça veut dire L'idée aussi, c'est de voir ce qu'il y a derrière ça, le grand principe. Parce qu'une fois que vous l'avez, vous pouvez utiliser n'importe quel outil, même s'il n'y en a pas des masses. Donc là, le principe que j'ai, c'est que j'ai juste mes outils, mon code. Et c'est aussi pour montrer, dans ce cata que c'est à la porte. Si vous savez programmer les ifs, les boucles, les, les choses que le métier vous demande, vous savez programmer cet outil c'est à la portée des gens qui programment l'application de se faire ce premier outil. Après, ils peuvent chercher une solution qui vient d'un framework, mais ils seront pris au piège du framework, qui, sont, euh, qui ont aussi leur façon de, de voir les choses, ou ils peuvent continuer d'adapter. De toute façon, spoiler alerte, on ne va pas rester sur la logique des Golden Masters. On ne va pas y rester vous voyez bien que c'est trop lourd d'aller tester par les entrées-sorties. En plus, ce n'est pas l'essentiel. On, on ajoute une virgule, un point, euh, bah ça y est, on a le Golden Master qui nous dit que euh, c'est plus bon. Alors, il y a aussi des techniques pour euh, tester ça. Donc là, le concept... La Alors, ce n'est pas celui-là, ah, c'est avant. Euh, oui, c'est ça. Donc ici, on va généraliser les tests sur les entrées-sorties. Le principe du Golden Master, dans notre cas, c'est qu'il testait sur la sortie en injectant une entrée. d'accord Donc là, on va généraliser ce, ce, ce, cette stratégie. Donc en fait, là, c'est un peu plus compliqué. On va rassembler, euh, on va rassembler les entrées-sorties définies pour un cas d'usage dans un seul fichier texte. Par exemple, on va, faire, on va faire une session et on va capturer. Donc on va voir dans ce fichier les entrées, les sorties, voilà, on a un fichier brut qu'on va appeler notre, notre test data, d'accord mm. Et ensuite, on va préfixer chaque ligne avec un code qui nous appartient à nous, qui est dans notre langage à nous, qui est une sorte de petit euh, domaine specific language. Mm. On va dire toutes les lignes qui commencent par dièse espace, c'est des commentaires. Alors au début, j'en ai pas dans ma capture, mais je peux en mettre. Donc j'écris euh, au-dessus, dièse espace, cas du perfect score, ok toutes les lignes qui étaient des sorties, je les préfixe par euh, chevron, chevron droite, espace. Donc ça c'est, j'ajoute une catégorie... Euh... Voilà, alors euh, les affichages que va faire le programme, ils sont maintenant préfixés par ça. Et toutes les lignes qui, sont, qui correspondaient aux entrées données par l'utilisateur, elles sont préfixées par le chevron gauche. Mmh. Okay Donc en fait, je viens de prendre mon, mon matériau brut, ma capture, et je viens d'ajouter des préfixes qui la codifient. D'accord En fait, c'est comme si j'expliquais, je, je, je présentais la capture à Michel, et puis je lui disais, bah, tu vois, ça c'était le début, il a affiché, il a affiché là l'utilisateur a répondu Y, là il a, affiché, euh, il a commencé les questions, là oui. l'utilisateur a fait la première réponse, etc. Sauf qu'au lieu de l'expliquer à l'oral, je mets des préfixes à chaque ligne. Ok oui. Donc j'ai maintenant, j'ai codé un petit extracteur qui prend le fichier de texte, d'accord alors, il, quand il voit un dièse à chaque ligne, quand il voit un dièse, il s'en fiche, il ne fait rien de ça. Quand il voit un supérieur, il, il met cette ligne dans un fichier sorti. Quand il voit un inférieur, il met cette ligne dans le fichier entrée. Alors, il met cette ligne, il met le suffixe de la ligne, d'accord oui. Donc, autrement dit, j'ai rajouté, rajouté un préfixe discriminant dans mon fichier. Et mon extracteur, c'est un peu le moteur de ce langage. Il dit, ok, je prends le fichier je trie, et à la sortie, j'ai un fichier d'entrée et un fichier de sortie, qui sont à nouveau au format des entrées-sorties de l'application. d'accord Donc voilà ce qui se passe, et ensuite, j'écris un test, et la seule chose que j'ai à dire, c'est euh, lance le test du fichier euh, perfect score test data. Et donc lui, mon extracteur, il va dire, ok, ben, je vais te fabriquer perfect test data Input.txt et je vais aussi fabriquer dans le même foulée Perfect score expected output txt, d'accord Ensuite, mon test va lancer main en capturant la sortie dans Result.txt et en injectant l'entrée à partir de input. Et il suffit après de dire est-ce que le output est, est, est, est égal à expected output. Le même principe, C'est toujours le même Mais principe. Je compare mon Gold Master... Sauf que là, j'ai fait, au lieu d'avoir un Goldmaster que je gérais avec approval ou à la main, j'ai une usine à Goldmaster. Ouais, une okay usine à Goldmaster. Donc ça, c'est step 2. Et normalement, on a un test qui passe avec ouais. l'usine à Goldmaster. Ouais, ouais, ouais. Mais euh, là, c'est pareil. Donc en fait, on va lire un petit peu. Enfin, ouais, on va et juste, faire le tour de l'extracteur. Il C'est assez simple c'est juste, voilà, je récupère l'extension, vous voyez, voilà. ici, j'ai un expected output mm -hmm. qui va être, euh, qui va être généré, mm -hmm. et puis j'ai ici un input qui va être généré également. Et donc, comme tout à l'heure, justement, parce que vous n'avez pas le code sous les yeux, on va... Tu euh... fait le tour du, du code, c'est ça que tu veux dire ou... euh, Non, juste, en fait, je vais lancer le code. Le problème, c'est que quand je le lance, je ne peux pas avoir ma project structure sur la gauche. Ah oui. Mmh. Et du coup, c'est un peu embêtant parce que du coup, les participants ne peuvent pas voir les fichiers qui ont été créés. Ah oui, alors, ah oui, ce serait bien de pouvoir aller les voir. Euh, donc, et donc du le coup, test s'est lancé. Le test s'est lancé. Mmh. Et là, qu'est-ce qu'on a comme petit problème C'est justement c'est ça, c'est que je peux pas voir ma view structure. C'est Embêtant ça. Ouais, c'est pas cool. Euh... Est-ce que tu peux l'ouvrir dans le terminal ou le, le Ah oui, c'est vrai. Ah, très bonne idée. Tu peux faire un, un, tu sais, un 4 ou un quelque chose d'approchant. Terminal. Voilà, merci. Donc là, si je si Regarde je fais ça, LS N de SRC. Ouais. Et ce qu'on veut, c'est plutôt dans le test. Hein. Ouais. Dans test, OK. okay. Et dans ressaux, Kotlin. Euh, ressaux, euh, Kotlin, Kotlin, Kotlin Les tests, ils sont générés, les fichiers sont générés là Yes. Et euh... donc ça, ce que je veux, c'est use cases. Ouais. Et dans les use cases, j'ai... Euh... Euh, attends. Donc là, je suis dans sample. Oh, pardon. Okay. My bad, my bad. Mm -hmm. Sample data est-ce que tu peux ouvrir base.text déjà Oui. Le, le, considérer base.text. Donc, base.text. voilà, il est au format préfixé. D'accord Est-ce que vous voyez au fond Oui. Donc, ici, c'est le commentaire. Ouais, c'est ça, commentaire. Ensuite, j'ai des entrées euh, et j'ai une réponse. OK. Ensuite, j'ai euh, un, un autre commentaire, des entrées et une réponse. Alors, ce test-là, il ne teste pas l'appli. Hein. En fait, le petit test, là, c'est un test de harnais, c'est-à-dire, c'est un test qui dit, comme un peu 40 plus 2 égale 42, vous voyez, quand je fabrique un gold master, est-ce que je, re je retrouve bien euh, mon gold master d'entrée et de sortie Et donc, si tu regardes les fichiers euh, euh, input qu'il a généré, il a repris, il a repris euh, mon fichier de test, mètre, et puis, il a pris que l'input. Et puis, dans expected output, il a pris que l'output. Donc, ouais. dans des cas, Simple de, d'entrée-sortie sur un terminal. On ouais. exécuter l'application, yes. copier l'output, ouais. puis codifier avec les préfixes. Plus ça. En espace, ouais. Ouais, on met un espace parce que sinon ce n'est pas bien lisible. Ça nous permet donc des, des... de séparer. de séparer les, les fichiers. En fait, voilà, c'est ça. ça suffit, en, ouais. fait, je, en fait, l'idée là, j'aurais pu prendre d'autres préfixes hein, que dièse, inférieur, supérieur. J'aurais pu prendre euh, comment, euh, input, output, avec des vrais mots, euh, des mots-clés. C'est pareil. L'idée là, c'est que quand je fais ça, et que j'ai mon extracteur, je peux même m'imaginer dans une situation d'un programme Unix, je pourrais écrire mon extracteur de fichiers de test. Il fabrique les deux fichiers de référence, l'entrée et la sortie de référence. Et ensuite, je fais un chaînage, un vrai appel avec l'entrée injectée, et je vais vers une sortie résultat. Et ensuite, je fais juste un diff du résultat avec l'expected output. Et là, je me suis créé, sans même rentrer dans le code, d'un outil Unix, vous pouvez essayer, je me suis créé une, une machine à Goldmaster pour euh, des cas que je peux écrire euh, comme je veux. Donc et, là, ouais, et donc là, en fait, euh, grâce à ta solution, donc ici vous avez le base mm -hmm. et ici vous avez le expected output, mm -hmm. donc euh, ce que je retrouve dans mon output, mm -hmm. et ici vous avez le input, donc some more input. Voilà. C'est ça. Alors, on pourrait montrer celui qui concerne l'application. Je pense qu'on en a un dans ce. Oui, step. bien sûr. Euh, donc euh, ça c'est le. Ça c'était base, c'était. Euh, ouais, je pense que c'est perfect score qu'on a fait. Nope. Ok. Ah, mais pourquoi c'est « lead » de « perfect score » Je ne sais pas. Hmm. Euh, attends, est-ce que tu as… Déjà, si on regarde dans les tests… Attends, déjà, je vais ouvrir le test. Ouais. Ici. Yes. Donc, ça, c'est « should dynamically » donc ça, c'est le sample. D'accord. Et ici, c'est le score 0-0. Ok. Et le « score perfect score », c'est celui-ci. Ouais. ok. Mais donc, il n'est pas n'est pas. il ouais. n'existe pas encore. Je pense qu'il n'existe pas. Je pense qu'on euh, qu l'a pas encore. Euh, si, si, ah, si je l'ai trouvé. Score 5-5. Ah. Voilà, okay. Okay. ok. Donc ici, euh, on a repris toute une capture. Donc ce que j'ai là, euh, on, on, on a préfixé. Donc l'opération du testeur, enfin de la personne, ce n'est pas vraiment un testeur, du développeur qui écrit son test, c'est de euh, déterminer son test. D'accord donc si vous connaissez des outils comme euh, Cucumber ou des outils qui, qui, dans lesquels on fabrique des tests, on utilise des tables, d'accord Donc on met des tables, on met les valeurs attendues et les valeurs, euh, valeurs euh, qu'on va donner, et puis les valeurs attendues. On fait des comparaisons avec un langage tabulaire, d'accord Ici on est infratabulaire, on n'utilise pas des tables encore, c'est trop complexe. On est dans un langage de, de ligne en fait, d'accord mmh. d'entrée de sortie de base. Donc ici on a capturé et puis on a dit, ben voilà ce que, sera, euh, ce que seront les outputs. Alors il se trouve que le programme, de, le, le, le programme, de, il faisait déjà des outputs avec des chevrons, mais bon c'est juste euh, une coïncidence. Et donc ici on a, on a codifié euh, tout ce qui est entrée et sortie. Et donc quand on va extraire les fichiers de ce, de ce test data. On va se retrouver avec une input qui va faire toutes les inputs, ce qu'on disait tout à l'heure. Donc il va faire yes, il va faire tout ce qui a été mis en input dans ce fichier. Et une sortie attendue qui est la sortie standard qu'on attend. Voilà. Et donc en fait ici... Euh, ça c'est la sortie je pense. Ça c'est les non, inputs. C'est l'input, ouais. Voilà, ça c'est les inputs et ouais. ça c'est output. Voilà. output, ça. voilà. Donc... Euh, ce qu'on a vu tout à l'heure, mais industrialisé. Donc ça veut dire maintenant, on est prêt à, à toute tout éventualité. Euh, perfect score, score euh, ouais. entre deux, ainsi de suite, ainsi de suite. Et alors, Ce qu'on s'est aperçu qu'on qu qu faisait avec cette technique-là aussi, parce qu'on a toujours quand même un petit problème, c'est qu'on est dans l'esprit de matcher exactement une sortie mmh. avec la sortie attendue Golden Master. C'est embêtant de faire ça. Si je parle à mon, à mon Product Owner ou à mon client, et je lui dis, euh, ouais, donc euh, ce que attends c'est une sortie qui dit, the score is 5. Euh, mm. Il me dit, ouais, ou quelque chose comme ça, mais pas score, ou score égale 5. En fait, je m'en fous, il faut que ce soit 5. Lui, il me dit ça, il me parle de vrai complexité vrai. essentielle. Mm. Et moi, je suis en train de comparer des chaînes de caractères. et il me dire, ah ben non, la sortie, là, il y avait un point. Alors, vous savez, quand on teste sur les caractères, on dit, ah, le test passe pas, parce qu'en fait, c'était pas une virgule, c'était un point. <rire> c'est emmerdant, d'accord on se retrouve à, à, avec la, la complexité accidentelle, de, de, comme on aurait avec HTML, en fait. Ah, ben bah non, tu testais que tu avais une div dans une cellule de table, et en fait, tu as une div dans une cellule de header de, de table. Ce n'est pas exactement la même chose, mais le contenu, le c'est contenu, bon. Mmh. Mais tout ce qui est inessentiel, bah, ça, fait, ça fait quand même bloc. Oui Je suis d'accord. Donc dans une, par exemple, j'examine la sortie d'un fichier JSON, je veux savoir s'il est bien formé. C'est une question que je peux me poser mm. et je veux savoir s'il contient les valeurs qui correspondent à mon cas d'usage. Et eh bien ce sont deux questions différentes. Et moi dans mon projet, je vais faire un test pour savoir si je suis capable, si mon appli est capable de former des JSON bien formés. Mais ce ne sera pas le même test que celle qui me dit, dans ce cas précis, eh bien, le taux euh, de trading il est à temps et, et c'est à cause de cette règle de gestion. Je veux séparer ces aspects-là. Donc je suis d'accord, des fois il faut tout vérifier dans la sortie, mais bien souvent, une fois qu'on l'a fait une fois, on sait que le code il est correct sur sa sortie, bien souvent on veut aller à l'essentiel dans la sortie. Ouais. Pardon quoi après Pour la plupart... Pour la plupart, spoiler alert, on les dismiss. Ces tests sont un marche-pied. On est dans un legacy qui n'a pas de test. On a fait un premier Goldmaster. On n'est pas encore très cool avec la structure du programme et euh, les développeurs euh, qui ont conçu ce programme sont partis depuis 15 ans. Et donc, on ne sait pas trop le modifier. Mais on sait on sait vérifier qu'il ne régresse pas. Mais on n'a pas encore rien refactoré. Mais quand on va commencer à refactorer, c'est le dernier épisode de notre saga, quand on, on aura refactoré, on va arrêter avec les Golden Masters. Parce que c'était bien pratique, ça nous a aidé au départ. C'est un marche-pied. D'accord Donc vos petits-enfants, ils utilisaient les marchepieds pieds pour se brosser les dents et pour aller aux toilettes. Ils ont grandi. Il n'y a plus besoin des marchepieds, pieds ça encombre hein, les marche pieds hein. D'accord On enlève les marchepieds. pieds donc là, ce qu'on va faire, et on va passer à l'étape suivante. C'était d'accord, Michel euh, Ce que je voulais juste faire, c'est montrer justement comment, avec ce Should Have a Perfect Score, ouais. comment mon problème de coverage de tout à l'heure, il ah, est résolu. Ouais, ok. A priori. Si ça passe le test. Bah, le test est en vert. Ah, la batterie. Euh, il faut. Tu as besoin chargeur Oui, je l'ai. Ok. Pardon. Euh, intermède. Vas-y, vas-y. Tu peux, tu peux le eh ben, une autre, une autre chose qu'on va faire, mais oui, non, parce qu'il y a plein de choses à dire sur le sujet. En fait, cette session dure deux heures, euh, normalement. Deux heures plus toutes les questions. Un des trucs qu'on fait quand on est en logique Golden Master, uh, Golden Master généralisé, c'est qu'au lieu de comparer les chaînes lettre à lettre, on a des librairies de tests qui nous disent « contains », ou « include », ou « index », c'est-à-dire qu'on peut y chercher des choses au lieu de comparer les chaînes, ben, le score il devrait être 5. C'est ça, ma règle de gestion. J'ai pris un test, euh, vraiment. j'ai mis mes pinces crocodiles très loin, là, à l'entrée et à la sortie, mais ce que je voulais tester, là, pour le coup, c'était le calcul du score. Ça devrait être 3,75. Qu'est-ce que je vais faire Je vais capturer ma sortie, je vais faire « Contains 3,75 ». Ça sera vraiment par un hasard extraordinaire qu'il y aura un deuxième 3,75. Si ça peut être le cas, je rajoute du contexte dans, mon, dans ma recherche, et donc, ce que je vise plus, je vise plus la parfaite égalité de, du fichier de sortie. Je cherche à savoir s'il contient des trucs. Et donc là, on commence à se dire, mais en fait, tu cherches vraiment des trucs spécifiques dans ton test. Tu compares ligne à ligne des, des entrées-sorties parce que tu ne peux pas faire autrement. Mais ce que tu veux réellement, c'est tu t'intéresses à telle règle de gestion, à tel aspect de la complexité essentielle. Et c'est pour ça qu'on va laisser les marchepieds que sont les Golden Masters et aborder... Des tests de caractérisation plus, euh, plus précis. Et, euh, et là-dessus, pour revenir à ta question sur euh, ce qu'on compare côté front. Il n'y a, a pas de courant dans cette prise. Il n'y a pas ouais, de courant dans cette prise. Oui, là c'est bon, il fallait en fait, cliquer là. sur euh, on. Euh, pour revenir, en fait, c'est que souvent, euh, côté front, en fait, la difficulté, c'est qu'on apprend à faire des tests par rapport au framework de test qui vient avec. Et on le voit par exemple dans le cas par exemple euh, ne serait-ce que quand on fait du Vue.js versus quand on fait de l'Angular, c'est pas les mêmes approches de test. Dans Vue.js, par exemple, je sais pas si vous connaissez, il y a la petite lib là s'appelle, euh, ça s'appelle euh, comment? Euh, View Testing Library. Library qui vient en fait de la famille des testing library, qui ont fait le pari de se dire, en fait, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va permettre en fait d'avoir une sorte de DSL, une sorte d'API, pour aller chercher des items plus facilement dans les, dans les, dans l'HTML. Donc, je vais aller chercher mes nœuds, et en fait, parce qu'il y a un nœud spécifique qui m'intéresse, et effectivement, parce que la structure de ce nœud-là est essentielle, en fait, du Vue, le Vue.js, en fait, c'est une toute petite framework pour faire des, des dashboards assez facilement, pour faire des petites applis euh, front assez facilement. Euh, et dans moi, par exemple, dans le cas d'Angular, de, de on a trouvé des cas où euh, on avait des composants qui avaient trop de connaissances. Donc, en fait, on choisit, et c'est même le parti pris en fait, d'Angular, de dire, je vais pouvoir tester, je vais séparer en fait, mes tests de service, que je vais tester comme étant euh, du code BAC, euh, voilà, avec ses dépendances et tout. Et je vais avoir mes tests front que je peux, si je le désire, tester avec des HTML et tout, mais avec un langage dédié. Donc en fait, le truc, la difficulté qu'on qu qu'on qu rencontre quand on prend ce genre de concept et qu'on va dans le front, c'est que dans ce genre de concept, d'un côté back, on va pas avoir en fait ces deux, on ne va pas avoir la, la, la vue, la présentation et le contrôleur euh, maqués ensemble. Et c'est ça qui est intéressant est parce que justement, ça oblige à repenser ce qu'on nous dit sur des tests justement unitaires, isolés ainsi de suite. On n'est jamais dans les mêmes catégories de tests. Comme vous pouvez le voir là même quand, si on parle de Golden Master, on n'est jamais en fait exactement sur le même. Tout dépend justement de l'usage. Si je suis dans le cas où effectivement, bon, bah, je ne sais pas, l'écran, je ne sais pas, je suis sur une appli, il faut qu'elle soit parfaite avec justement des screenshots qui ne bougent pas, bah, ce qui va m'intéresser, c'est justement de vérifier si j'ai introduit une régression dans les tags, dans le, dans le style, ainsi de suite. Est-ce que j'ai utilisé la bonne version, ainsi de suite. Par contre, si mon but, c'est juste en fait de documenter la, le cœur de mon métier, en, en termes de business, là, je vais le tester plutôt avec une autre approche. Et c'est toujours, en fait, justement, la différence entre les deux qui va être intéressante. Et donc, comme on disait, justement, bah, mm -hmm. nous, on a fait tout ça, mais en fait, en vrai, comme le dit, euh, comme le dit Christophe, on n'a pas besoin de mettre autant de println. On pourrait, en soi, si c'est que le score qui nous intéresse, on pourrait, en soi, ne garder que bah, ce score-là, en fait, ce seul println. Mm -hmm. Pourquoi on a fait euh, tout le reste bah, Parce que c'est comme quand on fait du debug. Ça veut dire, moi, je ne connais pas encore mon appli, donc euh, je la débug, je la lance et puis je fais du pas à pas pour vérifier. Sauf qu'en fait, quand je le fais à la main, ça me prend du temps, je peux être interrompu il euh, faut faire une pause, euh, ainsi de suite, il y a une réunion. Alors que si je le documente dans mon test, à n'importe quel moment, je peux m'arrêter, revenir et mmh. mon test me dit en fait si ce que j'ai introduit est bon ou pas. D'accord Parce qu'en fait, même si, par exemple, vous ne connaissez pas du Goldman Master, ces approches-là, vous la faites déjà. C'est juste que vous la faites euh, à la main. À la main. Et mmh. nous, on est de ceux qui pensons que, bah, en fait, ce n'est pas que les tests, c'est quelque chose de magique. Tout le monde en fait. C'est juste que nous, on, on se fait un peu la vie douce parce qu'on on, on se fait des, des outils qui nous accompagnent. C'est surtout, surtout qu'à la main, ça va 60 millions de fois plus lentement que par l'ordinateur. Moi en fait. aussi. Sinon, on n'aurait pas inventé des ordinateurs. C'est-à-dire bah, que si on vérifie à la main passant des étapes, Soit c'est vraiment quelque chose de super compliqué à automatiser, qui n'a pas de sens à automatiser. Par exemple, le look and feel d'une application. Si vous connaissez un ordinateur qui est capable de tester le look and feel d'une un, application, euh, je, je veux bien faire connaissance avec cet ordinateur. Euh, donc ça, j'ai besoin d'un testeur humain, vivant. Mais si c'est pour vérifier le résultat d'un calcul, l'ordinateur il fait ça super bien. Et il le fait 60 millions de fois plus vite que moi. Donc, à certes, je fais un test, je ne fais pas des prints que je vais aller voir dans la log. Je fais un... Donc, ça, c'est la logique de poser des tests sur le code qu'on veut modifier. Alors, on va passer à la dernière étape. À la dernière étape. 30 Il... minutes. Ouais. Et donc, euh, ici, sur une base de code importante, les tests par extraction généralisée, ça devient chronophage. Et on s'intéresse trop aux, aux sorties. On met nos pinces crocodiles trop loin dans ce système. Mm -mm -mm. Nous, on veut écrire des tests un peu plus près. Et comment on peut le faire quand le code il est couplé, compliqué Donc, on va arriver au test de caractérisation. On va arriver au test de caractérisation. Alors, ah. un test de caractérisation, qu'est-ce que c'est Tu voulais dire quelque chose euh, Sur... Euh... Je pense que j'avais une idée, mais je pense que, que c'est suffisamment, suffisamment clair pour vous en fait. Euh, et là, en fait, effectivement, on dit que c'est fragile le Golden Master, mais là, on a testé, on est sur une appli où le nom du candidat ne change pas. Imaginez, en fait, si mm. on devait tester tous les cas où un candidat change. Mm. Vous imaginez. Donc en fait, ça nous imaginez a aidé. Imaginez est l'heure affichée sur la sortie. Voilà. Il y a des choses comme ça qui sont, en Ou fait, inadaptées. Mm. C'est juste pas adapté. Mm. Et du coup, en fait, du coup, quand on commence à parler de tests de caractérisation, là, on commence à tomber dans quelque chose qu dont vous devez avoir entendu parler dans, la, dans les confs des tests, ainsi de suite. Okay. Et là, ouais. Donc, un test de caractérisation, euh, ça sert à savoir ce que fait un logiciel dans le détail, dans une partie de son comportement. Et la difficulté vient du fait de devoir isoler cette partie. Et Michel va vous montrer tout à l'heure, dans le temps qui nous reste, comment elle a pu faire ce qu'on appelle un raccord pour isoler la partie qui nous intéressait. Donc, on va écrire une te un test sur une partie du code. Imaginons que tout va bien. On arrive à écrire un test sur une partie du code qui nous intéresse et qui n'est pas encore testée. Et surtout et on arrive a... à mettre nos pinces crocodiles assez près, juste sur la fonction, en fait. Toujours guidé par la fonctionnalité. Oui, oui tout à Toujours fait. On veut par tester fonctionnalité, euh, parce le que... truc, la règle. Dans l'assertion, dans l'assert, vous voyez, on a un assert, expected, result. On met un expected absurde. On dit, je parie que le score, ce sera moins 1. Et on écrit ce test. d'accord Donc on fait, « Assert that score is equal to moins 1. » Et on lance le test. Et le test dit, non, le score est de 4, il est de 4 ou 5, si c'était un perfect, par exemple. Et donc là, on dit, ah, 5, intéressant, je prends cette valeur-là et je la mets dans mon expected. Autrement dit, j'ai prêché le faux pour savoir le vrai. J'ai fait un premier test, qui va, la première fois qu'il va s'exécuter avec une valeur bidon, qui est vraiment improbable dans le système. Le système va me répondre, non, en fait, réellement, la vraie valeur c'est ça. Et donc vous voyez ce que je viens de faire, je viens de caractériser le système. Alors il y a des, il y a des testeurs qui appellent ça le euh, historical oracle, c'est-à-dire l'oracle historique, c'est-à-dire... Au début, le, le, le programme tel qu'on l'a pris en maintenance, il faisait ça quand on appelait ce, cette fonction. D'accord On appelle ça aussi, j'ai appelé ça longtemps des tests d'archéologie. C'est-à-dire, j'écris des tests qui me disent ce que contient le système. D'accord Et vous pouvez faire ça avec une librairie aussi. Quand vous vous posez une question sur une librairie, euh, qu'est-ce que ça fait slice euh, en JavaScript quand l'argument de slice c'est moins 1 J'écris un test et il me fait la réponse. Je m'attendais à, à liste vide, il m'a dit « Ah non, ça fait euh, la liste, moins le euh, dernier élément. » J'ai fait une caractérisation. Vous voyez. vous Au lieu de faire comme en TDD, j'écris mon intention dans le test et puis ensuite je la réalise. Là, c'est le contraire, j'ai déjà du code qui répond à une intention, mais je ne sais pas laquelle. Donc je dis, j'écris un test qui dit « Oh, ça fait probablement euh, n'importe quoi. » Et puis là, le code dit « Non, je ne fais pas n'importe quoi, je ramène un score et le voilà, et, et ça, je l'utilise. » Trust. Trust est le mot-clé. Donc, deux choses peuvent arriver. Ton test s'exécute et dit bah « Non, ton score, c'est de 4,5. » Et tu arrives à l'expliquer. Tu dis « Ouais, 4,5, effectivement, euh, ça s'explique, donc c'est bien. J'ai écrit un cas. J'ai un cas. Autre, » Autre possibilité, mais c'est toujours au jugé, hein, de toute façon. Euh, autre possibilité, euh, le test ramène euh, euh, moins 2 ou euh, le plus 15. Là, je vais voir le client, bah, c'est le dernier sachant qui est sur le système, ou les gens qui l'ont conçu, s'ils sont encore là, je ne sais pas qui, mais je vais aller voir quelqu'un en disant, je pense que ça, c'est un bug, je viens de trouver un bug. Est-ce que tu es d'accord Il me dit, ah oui, c'est un bug, ça ne pas du tout ça. Dans ce cas-là, je renomme mon test, vous savez que les tests ont un nom, je renomme bug, et je, je, je, je mets ce que contient le test. Et j'ai identifié un bug qu'il faudra résoudre dans le système. Donc ça, c'est la réponse à... Comment faire confiance au code oui. Alors Dans les situations de legacy, c'est-à-dire tous les programmes qui nous environnent, il y a l'idée du business, il y avait le business qui avait cette idée-là, il y a eu une vague spécification par écrit, de moins en moins, hein, parce que ce n'est plus la mode, les spécifications. De toute façon, quand c'était la mode, euh, j'ai travaillé 15 ans avec des spécifications, euh, pareil, hein. vous alliez dans les spécifications, elles étaient buggées aussi, donc euh, bon... Et le code répond à certaines intentions qui ne sont plus là. d'accord C'est comme si le code avait enfoui la compréhension qu'on avait dans la machine. Le temps a passé, les gens sont partis sur d'autres missions, à la retraite, le management a changé, et l'application, l'entreprise, au lieu de dire voici nos règles, voici un ordinateur qui fait jouer nos règles, de génération en génération, l'entreprise dit, pour les règles, faut aller voir dans l'ordinateur. C'est lui qui nous dit les règles. Je ne sais pas d'où ça vient, mais l'ordinateur, il nous dit de faire ça. Donc la connaissance est littéralement enfouie dans l'ordinateur. Et ça, c'est un vrai problème. Et les tests de caractérisation, c'est une petite partie de la solution à ce problème. Remonter ce que dit le système, savoir ce qu'il a dans le ventre, et aller valider avec des sachants ce que c'est que ces règles-là, est-ce qu'elles sont encore bonnes Qu'est-ce qu'on qu qu change On revalorise un legacy en récupérant la connaissance qu'on en a via des tests de caractérisation. Et c'est vachement mieux que de se dire, si ça se trouve, il fait ça, euh, je ne sais pas, il faudra aller voir le code. Et je ne veux pas aller voir le code à chaque fois que je vais me poser des questions sur le logiciel. Donc, deuxième raison d'écrire des tests sur un legacy, on ne veut pas qu'il régresse, mais aussi on veut le comprendre. C'est un des titres de la session. Comprendre son legacy à l'aide des tests. OK. Donc, test de caractérisation. Donc là, on tombe justement dans la partie test de caractérisation. On peut, on peut se dire effectivement, ce qui nous intéresse, comme depuis tout à l'heure, c'est en fait justement bah, de sortir en fait toute cette logique-là de qu'est-ce qui se passe, comment... Enfin, Comment je fais pour avoir un score à zéro Mais ça, sans plus miser sur les trucs trop fragiles comme le Golden Master. Ce que je veux, c'est euh, dire en fait que je je run en fait Java et ici mon result il est de zéro zéro. Et ce que disait ce que disait euh, Christophe tout à l'heure, c'est pour extraire cette information par exemple, je prêche le faux. Donc je dis mon test par exemple ici est mon score d'ici est égal à zéro. Quand je suis dans ce, cette caractéristique, et puis mon système informatique me dit bah non, en fait tu attendais un 200, 200, 200. mais le code ne renvoie 200. Donc c'est justement ce qu'on disait en fait, et c'est tout l'intérêt de créer la confiance dans son harnais de test. Si on a un harnais de test qui tombe tout le temps et qui est trop fragile. Et c'est ce que fait justement le Golden Master, on, on modifie quelque chose, bam, il y a 10 000 tests en fait qui tombent, bah, ça ne crée pas en fait un environnement propice à la confiance. Et d'ailleurs même, vous voyez, si par, exemple, si par exemple, disons, je décide dans, ma, dans, ma, dans, mon, dans cette présentation, hein, je dis « ok, en fait au final, je n'ai plus besoin d'autant de println », vous allez voir en fait la plupart de, des sessions, la plupart des choses qu'on a fait là jusqu'à présent, Normalement, ces tests, ils devraient planter, mais ils ne plantent pas. La de est... caractérisation, là, il ne va ah, pas planter. Il n'est ouais, ouais, ouais. plus pas dépendant de cette sortie que tu as ouais. euh, commentée. Donc en fait, mmh. je vais je vais mmh. voir en fait plutôt au niveau de la catégorie parce mmh. que justement dans les autres cas on cherchait autre chose. Donc là dans ce cas-là, vous voyez il y a euh, le fait en fait d'enlever des, des des trucs temporaires mes pieds qui casse en fait le golden master. Mmh. Et pour casser justement la partie industrielle, ça veut dire en fait aller justement regarder comment le test vérifie les entrées sorties parce que du coup on avait changé les assertions, on s'est uniquement intéressé à au score. Donc quelque Donc, part. c'est pour fait. ça qu'on enlève les, les golden masters, c'est parce que au bout d'un moment, on commence à écrire des tests de caractérisation, on commence à caractériser des, des petites parties du système, et une fois qu'on qu a des tests dessus, le truc magique, c'est qu'on peut refactorer. Ah, okay, C'est-à-dire qu'on peut les déplacer là où elles devraient être. Vous vous rappelez la remarque qu'on avait faite On est en train d'ajouter une catégorie, en même temps on fait un affichage. C'est pourri. Mmh. Il faudrait qu'on sorte la fonctionnalité « ajouter une catégorie » que la complexité essentielle du métier de l'affichage qui est complètement accidentel, relié au fait qu'on a une appli terminale et qui pourrait changer quand on aura une appli web. D'accord Donc on, on peut, par exemple, j'ai une, une appli, une belle page d'appli web, il y a un bouton Submit qui fait une query SQL, qui l'envoie à la base de données et avec le résultat, il remplit un, un tableau HTML. Et je dis à mon collègue, à la fin de l'après-midi, on a sorti le SQL, on a sorti le HTML, on a un contrôleur. Comment on va faire On va poser des tests. D'abord à grande maille, des tests vraiment boîte noire de caractérisation. On va même peut-être aller aller lire dans la base de données. Et ensuite, petit à petit, on refactore parce qu'on a réussi à poser des tests sur les parties qui nous intéressent. Et là, c'est ce qu'a fait Michel. Donc elle a fait un test. Mais alors, on va dire, mais comment elle a pu, Michel, étant donné, si vous vous rappelez le code initial, comment elle a pu poser un test sur le calcul du score D'accord En n'injectant pas d'entrée et de sortie. Et donc, ah. ce qui se passe, c'est que Michel, elle a fait un raccord. Ouais, attends, je donc, vais aller dessus. Ce voilà. sera plus simple. Ouais. Parce que là, j'étais en train de me demander pourquoi, mais il ne marche pas. Mais c'est parce que la logique de test a changé entre temps. Donc, c'est le step 3, je pense. Ouais, j'y suis. Okay. Et donc en fait en gros là on rentre là là on change un peu de casquette là jusqu'à présent on faisait que documenter et maintenant ce que je vais faire c'est euh, caractériser mm -hmm. et donc qu'est-ce que j'ai fait là dedans j'ai fait plusieurs choses c'est j'ai introduit en fait ça veut dire ici euh, malheureusement je vais pas je vais je vais le refaire si vous voulez le voir un peu plus lentement je peux le refaire c'est à dire j'ai extrait en fait tout mon comportement de mon main, je l'ai mis dans un truc qui s'appelle Run the World World, parce que j'ai besoin à ce niveau-là, j'ai besoin en fait de d'envoyer de, en fait un objet qui correspond à ce que moi je veux. Et cet objet, qu'est-ce qui, qu'est-ce que c'est C'est juste en fait un, une nouvelle classe. Donc c'est ma classe Technical Workshop qui va avoir un Run code à ce niveau-là. Bon, celui-là il n'est pas très important parce qu'il fait rien de spécial vu qu'il ne répond pas. Si je veux tester mon cas de perfect score ah, je ne l'ai pas fait là. Ok, je vais le faire en même temps. Si je veux tester mon cas de Perfect Score, ce que je veux, c'est un technical workshop. Ah, peut-être qu'il faut commencer par là. Donc, qu'est-ce que je fais C'est que je crée en fait un mock à la main. Tout le monde connaît les mocks hum. Voilà, on utilise tous, mokito euh, ainsi de suite. Donc, en fait, là, ce que je fais, c'est que je vais introduire en fait un mock manuel qui va en fait faire quelques opérations assez spécifiques qui est justement dans, dans les mocs de dire bon bah quand tu appelles quand je quand j'appelle telle méthode je veux que tu veux me répondes ça ouais, d'accord et donc pour pouvoir le faire pour pouvoir le faire j'ai été obligé en fait de d'ouvrir et ça c'est une spécificité Kotlin c'est que j'ai été obligé d'ouvrir en fait ma classe de test parce que sinon je n'avais pas cette visibilité là euh, du côté de mes tests mm -hmm. et donc en l'ouvrant donc maintenant j'ai la possibilité de dire bon bah quand je démarre en fait un workshop un, un testable technical workshop, je peux lui donner, en fait, un certain nombre de choses. Hop. Ah, mais en fait, je l'ai fait dans une branche, parce que je ne sais pas combien de temps il me reste. Et workshop. Il me reste 13 minutes. Ouais, je, comme ça, on va prendre le temps de revenir euh, tranquillement. Step 1. Euh, ah. ah non. Bon, je vais le faire à la main. Ce sera plus rapide, parce que sinon, c'est le bordel. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais décider que quand je run en fait, donc ici, bon, je vais m'aider de ces fake questions et ces fake réponses. Donc là, ça rejoint déjà un peu ce qu'on connaît. Ça veut dire on crée en fait des objets. Donc là, j'ai introduit pas mal de petites choses. Donc je crée moi-même des questions au lieu d'aller les chercher dans le log, ce qui fait que je peux me passer totalement des print Et derrière, en fait, je lui donne, donc j'ai fait en fait des opérations où je lui donne en fait une liste de réponses. Ici. Et Comment j'ai fait ça? Et donc, question, Michel. Oui. Donc, tu changes le code de production alors? Bah, j'ai en fait mes Golden Master qui me permettent de m'assurer que je n'introduis pas de régression. Mm -hmm. Et à chaque fois, ce que je fais ici, c'est que, en gros, euh, par exemple, si je reprends le code ici, là où il est, mm -hmm. vous voyez, ici, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré tout ce, ce bout de code et j'en ai fait une méthode, de, une méthode à part, une méthode privée qui peut être overreadable. Vois, qui peut être euh, réécrite et c'est comme ça que marche les moque en fait c'est de dire bon bah voilà je vais pouvoir parce que c'est pas une méthode privée je vais pouvoir en fait regarder la méthode et je vais pouvoir en fait changer la réponse mm -hmm. donc ça donc là si en fait ce qu'on a c'est on a un raccord donc un raccord c'est quoi c'est euh, une un petit un petit changement dans le code qui nous permet d'introduire des tests d'accord par exemple tout à l'heure quand on a dit euh, tes entrées maintenant c'est plus stdlin, c'est un fichier c'est un raccord. Vous voyez Ça s'appelle un raccord parce qu'on veut modifier le moins de choses possibles dans le code. On veut préserver son comportement. Donc on a, on, a, on a inséré un petit raccord qui nous permet de faire des tests en, en injectant un flux à la place de stdin. Le raccord qu'a fait Michel ici, c'est qu'elle a hérité de la classe. Donc il y a, y a une classe maintenant Testable Technical Workshop qui est, qui est une surclasse de Technical Workshop et qui surcharge quelques méthodes de technical workshop, des méthodes qui ne nous intéressent pas, comme lire l'entrée, d'accord Et donc en surchargeant ces méthodes-là, elle peut trafiquer les entrées, elle et peut donc... provoquer avec ses propres entrées et ses propres réponses, elle peut provoquer des changements dans le comportement qui n'a pas bougé euh, du calcul de score de la classe. Une autre forme que vous connaissez sans doute mieux de raccord, c'est l'injection de dépendance. Vous, in vous injectez des classes, euh, des classes auxiliaires, et dans vos tests, à la place de la classe auxiliaire, vous injectez votre mock votre classe mock qui va vous faire des fausses réponses, etc. C'est le même principe. Là, c'est par héritage plutôt que par euh, euh, composition pas... et injection de dépendance. C'est ça. Est-ce que jusque-là, vous avez des questions Ok. Donc là, en fait, pour le faire plus simplement, plus euh, calmement, euh, nous, en fait, on a... On a écrit donc si on regarde en fait le testable mock donc ça je peux le je peux revenir dessus en fait ici j'ai euh, j'ai over override, ouais. override en fait mm -hmm. trois méthodes la première en fait c'est la partie où je dois répondre le yes avec un petit y la deuxième en fait c'est toutes les questions auxquelles l'utilisateur a répondu donc tout à l'heure on a dit bah l'utilisateur il peut on peut vouloir vérifier vraiment les bonnes réponses, par exemple, on peut on peut dire ça. Et moi, en fait, je fais le choix simple et assez euh, assez vraiment simple de dire à toutes les réponses, en fait, comme je l'ai fait dans le terminal, on répond random. Okay. Ce qui m'intéresse, en fait, dans mon cas ici, ce n'est pas tant euh, l'évaluation du candidat, parce que si je voulais tester l'évaluation du candidat, je pourrais aussi over over override cette partie. Mm -hmm. Ce qui m'intéresse, c'est qu'à partir du moment où j'ai rappel en fait mon code test avec tous ces paramètres, je veux vérifier en fait que mon score, il est égal à une certaine valeur. Et ce qu'on disait justement, ça veut dire sur le faux qui, le faux qui, qui pour avoir le vrai, mm -hmm. c'est justement de se dire, en fait là, on va dire, euh, non, mais en fait non, j'ai écrit un test dans lequel je donne l'intention, je veux avoir un score à 5. Bah, mais en fait tel que je l'ai fait, il n'est pas égal à 5. Là-dessus, il y a deux solutions. Si j'avais justement un framework de mock, et c'est tout l'intérêt des frameworks de mock, je pourrais facilement changer... En fait, ici le compute score, je peux dire hein, tout simplement, bah, moi je veux que tu retournes un 5-0. Et à partir de là, en fait, mon test y passe. Et comment ça c'est possible exactement Parce que comme on a vu tout à l'heure, avant j'avais en fait une seule méthode, maintenant j'en ai fait plusieurs. Et dans le cas par exemple de mon compute score, j'ai en fait extrait toute la logique de compute score. Je l'ai mis en fait dans une méthode qui est suffisamment ouverte pour que je puisse la tester. Et donc là, par exemple, on parle de raccord, on parle de dépendance, on peut imaginer que demain, il y a une interface ou un service à part dans l'application qu'on injecte et donc, en fait, qui va calculer, en fait, le score. Et si on revient sur la problématique de départ que le monsieur a bien voulu demander, c'est si, par exemple, mon objectif n'est pas de calculer le run code test là, aujourd'hui, en fait, tout ce que j'ai fait, et quand on regarde un petit peu euh, la progression avec le coverage, tout ce que j'ai fait, c'est couvrir... Le comportement en mode black box de mon run code test. À aucun moment, en fait, je me suis intéressée à une logique particulière. Je n'ai pas cherché, en fait, à regarder la difficulté des questions. Je n'ai pas cherché, en fait, à changer, en fait, à regarder comment l'évaluateur, est-ce que ce que l'évaluateur a fait était logique ou pas. Tout ce qui m'a intéressé, c'est que je donne, en fait, une catégorie en entrée et en sortie, je veux un score. Et entre-temps, je veux comprendre toutes les étapes qui font qu'on rentre dans une branche ou on ne rentre pas dans cette branche-là. Et c'est ça qui devient intéressant. C'est-à-dire, à partir du moment où j'ai mes caractérisations de testing, je peux enlever tous mes prints, Hélène, et je peux me dire, en fait, comme je override un comportement qui est par défaut, qui était bloquant, donc là, si vous regardez, là, j'ai, par exemple, cet exemple-là, mm -hmm. j'ai extrait, en fait, mon read line, mon tout premier read line, je l'ai extrait dans une méthode dédiée. Mm -hmm. Et comme j'en ai trois différents, bah moi je sais en tant que développeuse que c'est toi en fait c'est pas parce que c'est readline que ça va être exactement le même truc. Donc j'ai besoin de méthodes différentes qui vont en fait euh, expliquer en fait le comportement différent au fur et à mesure. Et c'est ça qui rend ça intéressant, c'est-à-dire à partir du moment où j'ai mes tests de caractérisation, je peux commencer à designer. Et en designant, je peux sortir les dépendances et en sortant les dépendances, bah je peux les tester de façon un peu plus isolée. Si j'ai besoin de tester uniquement le compute score bah, je, crée, en fait, je peux tester uniquement le compute score avec ses entrées et ses sorties. Et si j'ai des blocages, je sais comment les bypasser. Conclusion, il nous reste six minutes. Ah. Ah. <rire> Alors, euh, donc ici, notre règle, ça on l'a bien compris, notre philosophie, on ne veut pas modifier du code de production qui n'est pas couvert par des tests, mais on doit quand même, pour euh, insérer, des raccords. Et donc ces raccords, ils doivent être minimaux. Donc là, l'exemple qui était présenté, c'est surcharge certaines fonctions, dans une classe, d'accord Une autre possibilité, c'est euh, injecte des dépendances, créer des nouveaux constructeurs qui injectent les dépendances, Utilise et au test, moque, met des mocks et des stubs euh, à la place de, des vrais collaborateurs. Ce que vous faites déjà. Okay. Donc, on a étudié les Golden le, le test de Golden Master et la caractérisation. Donc, le Golden Master, un test qui vient euh, confirmer le comportement d'une application, quand on n'a pas beaucoup de tests, qu'on est obligé de mettre nos pinces crocodiles très loin dans le système, et qu'on veut faire vraiment vérifier est-ce qu'on n'a pas cassé quelque chose en changeant du code, d'accord Et donc c'est un marche -pied. ça va nous servir pendant un certain temps, les premières semaines d'accès au code du, du, du système, on commence à prendre la connaissance, et on va se passer peu à peu de ce marchepied parce qu'il est lourd, il n'est pas pratique, d'accord il nous a sauvé la vie, quelquefois, au début de notre travail sur le code, et maintenant, on va écrire des tests de caractérisation. Et une fois qu'on va écrire des tests de caractérisation, ce que disait Michel, on va pouvoir isoler, refactorer, et voir, par exemple, recoder entièrement des, des, des anciennes librairies qu'on juge plus assez bonnes pour le changement euh, fonctionnelles ou par les performances ou etc où ils sont trop buggés hmm. on peut les réécrire en TDD maintenant on a du code euh, isolé okay? et cela dit ici on a mis tes intégrations parce que souvent justement bah ça dépend de, de ce que vous mettez dans l'intégration mais on, on moi peut je aussi parler de tests euh, test d'intégration et tests unitaires en ouais. fait. Il y a aussi euh, les tests end-to-end, -end pour ceux que ça parle plus, donc Golden Master. Ce pas une catégorie parlante pour moi. Mm. Euh, on parle plutôt de Golden Master, de tests de caractérisation ou de tests, de tests fonctionnels euh, euh, grains fin. Et donc là, pour, pour cette session, s'il y a bien trois choses à comprendre, c'est qu'un un test peut en cacher un autre. Et, euh, et en fait, là, on a vu en fait, que tout au long de la présentation, on a parlé de tests, mais à aucun moment, on a utilisé les mêmes tests. Et c'est Toujours en fait la problématique, ça veut dire des fois on dit on va faire du TDD, mais en fait là par exemple le TDD c'est plus des tests de spécification. Je n'ai rien, par exemple, j'ai une nouvelle fonctionnalité. Donc clairement ce qu'il faut se dire c'est que si par exemple j'ai une fonctionnalité dans mon application, là, dans mon kata, qui ne concerne pas mon run code test, mais qui est une autre fonctionnalité, je vais faire en fait du TDD. Mm -hmm. Parce que je ne vais pas être dans une situation où je suis obligé, en fait, d'aller cliquer sur le plus pour avoir, en fait, tout l'existant. Ça, c'est du TDD. Yes. Lorsque je suis, en fait. Il nous reste trois minutes. Ouais. Mais, euh, OK. Donc, euh, lorsque je suis sur. Euh... J'ai compris ce que fait mon Golden Master. Je veux maintenant quelque chose de plus stable sur le temps, dans le temps. Je vais utiliser mon test de caractérisation. Et ça, tout ça, ce n'est pas nous qui l'avons inventé. C'est de la documentation euh, prolifique mm -hmm. euh, que nous euh, étudions très religieusement. <rire> euh, et là-dedans, vous avez euh, justement, on a parlé de, de approval test de l'Ewelyn Falco, qui ouais. existe euh, dans différentes langues. Mm -hmm. J'en ai même fait, euh, on sait plus, plus, plus en Python, en Perl, voilà. Pro les code smells refactoring de Martin Follard décrit euh, des refactorings possibles et les code smells associés, donc comment refactorer, extraire une méthode, euh, rendre le code un peu plus propre, on va dire. Et puis euh, un bouquin qui est le bouquin le plus lu d'après les, euh, euh, <rire> les enquêtes Stack Overflow, mm -hmm. euh, Working Effectively with Legacy Code, euh, qui est euh, un manuel de, de, pour survivre dans le legacy code par Michael Feathers, qui décrit comment on peut poser des raccords dans un code existant. Et le sortir peu à peu euh, de son état de legacy sans test. Voilà. Ouais. Mais et que... euh, on a terminé. On a mis des références sur le, sur le, le GitHub et euh, nos références. Voilà. Question, remarque. Est-ce que vous avez appris quelque chose Sur. Euh, on fait un routing oui, si vous voulez, on peut faire un rôti. Vous savez faire un return on time invested bah, Oui. On vote de 1 à 5. 1, j'ai complètement perdu mon temps dans cette session, j'aurais dû faire autre chose. 5, génial, j'ai vraiment eu raison de venir. Et puis des valeurs intermédiaires. Oui, comme le score. Donc vous êtes prêts Chi, Fou. Ok, on a Super. des trois et des quatre. On ne va pas prendre ceux qui ont mis moins, euh, on ne va pas isoler <rire> quelqu'un pour demander pourquoi. C'est bon Michel, c'est fini. Euh, <rire> merci en tout cas. De... Merci. Nous sommes disponibles jusqu'à demain. Ouais.